Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Mardi Débat Aujourd'hui consacré à Football Manager 2022, comme tous les mardis, avec Idekoun, Comment ça va, Idekoun? Ça va super bien, Nutor, super content d'être là avec notre cher ami Gourou. Ouais, et du coup, comme invité exceptionnel, on a Gourou. Comment ça va, Gourou Exceptionnel, tu me lances ah, tes fleurs, mais... Ex exceptionnel Ça va très bien, merci, et toi Très bien, très bien. Pour euh, Juste pour commencer, avant de commencer plus on n'est que trois ce soir, on aurait dû être 4... On aurait voulu que Mac Gaming soit avec nous, Mac Gaming il fait partie de la famille de l'AS Monaco malheureusement, il combat une grave maladie, euh, donc euh, je, je me joins à tout, le club, tout le club de l'AS Monaco, euh, on est derrière lui, on est avec toi mon ami, on t'envoie plein d'amour, et, euh, oui. et voilà, j'espère que, que, que, que, que, que, que tu vas revenir rapidement avec nous, parmi nous, et puis on t'accueillera avec joie. Donc voilà, on est, on est tous avec toi, un petit peu, peu euh, ému, mais on aurait aimé t'avoir avec nous. Mais voilà, soigne-toi bien, c'est le principal. Donc, euh, donc voilà, l'introduction, les amis. Donc, euh, bah, Gourou, toi, c'est une grosse période en ce moment. -là, la sortie du jeu le, le 8, là, là, grosse, grosse période. Ça travaille. Ça travaille. Ah, on va. Mais on oui, va... oui, mais il y a beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Mais c'est que, du... que du positif, donc c'est cool. Ouais, bah, la sortie d'un du, jeu, c'est toujours cool. C'est toujours cool. Donc euh, on va parler de plein de choses avec toi, on va te poser plein de questions, euh, on va, on va, on va on va, on va te titiller, on va parler aussi peut-être de de choses qui plaisent pas à certaines personnes, etc. On là ça. Il y en a, il y en a, il y en a. <rire> <sûr>. Évidemment, évidemment. <rire> Et la bagarre direct. T'as vu Gourou comment il ah, est euh, entré en Moi, en y a, moi y a pas de problème. La, la bagarre. Tu Allez-y, amenez, amenez. <rire> il y a les Allez, réponses. Oui, il y a... <rire> Salut partie. Coach <rire> Créat. Du coup, comme d'habitude mardi débat, première partie, les dernières infos. Sur les jeux de foot et également les infos de la s monaco eSport. ensuite on passe au débat et à la fin on répondra à toutes les questions du chat du coup avec gourou c'est parti les amis pour les dernières infos les infos euh, les infos de cette semaine il y en a pas eu dix mille on va pas se mentir il n'y a pas eu dix mille infos euh, on va parler bien sûr de football manager dans ces infos et puis après ça nous amènera jusqu'au débat euh, une info qui est, qui est importante, c'est, bon, e football hein, encore une fois, on est obligé d'en parler. E-Football, ils nous ont sortis voilà, des nouveaux défis qui ne sont, qui sont pas fous, ils déconnent, qui sont... Ah, on va dire, on va, on va donner un point pour, pour la nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Après, est-ce que c'est bien je laisse la commu en décider, mais en tout cas, ouais. De base, on avait quoi Les défis étaient gagner un match, gagner deux matchs ou gagner trois matchs. Faire une victoire. Ouais, je crois que c'était le faire une victoire avec un S. C'est délicat. Ils ont toujours pas enlevé le S même sur les buts. Ouais, t'inquiète. Ça revenir jusqu'au printemps. Ouais, ça vient, ça arrive. Non, ça va peut-être être rectifié. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, il y a des nouveaux défis qui sont plus portés maintenant sur le nombre de buts à mettre. Euh, et puis voilà Je crois que c'est marqué Un but Marqué trois buts Marqué sept buts Un délire comme ça Luthor hein. Je sais pas si C'est exactement ça C'est exactement que je... ça hein, c est, c est... Je, je ne joue On pas, pas un au jeu match Avec un seul joueur ou... Non <rire> Bah non T'as le droit Ok Ça pourrait être Un vrai défi Ah non, non. Oh. Alors ah il y a, a, a J'ai vu sur Twitter Il y a Kams Notre ami Kams Lui il l'a fait sur un ouais. match Il a fait sept buts Sur un match voilà ouais, voilà Il avait ouais, vu. Je crois que c'est sur trois matchs à chaque fois Si je dis pas de bêtises ouais, là... Et euh, bon Après Honnêtement, moi, je veux juste, bon, c'est des nouveaux défis, mais je, je déplore en fait le manque de créativité et surtout d'imagination. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être très très doué ou avoir une créativité exceptionnelle pour sortir des, voilà, des défis qui sont super bien. Et Konami l'a déjà fait, PES l'a déjà fait. Euh, tu remontes à un PES 2008, tout avait le mode tour, tour du monde avec des défis. On te parle de 2008, tu vois. Bon, c'est dommage à voir, hein. peut-être qu'ils vont faire preuve d'innovation et de créativité dans les jours, semaines à venir, je sais pas. Gourou, toi, est-ce que tu penses que par rapport à Football Manager, je te les pose en off, mais je te la repose là, est-ce que tu penses que euh, bah du coup, il n'y a plus qu'un concurrent, enfin un concurrent. Hein, concurrent. Est-ce que déjà tu est que déjà pour, euh, pour Football Manager, FIFA et PES, c'est des c'est con des concurrents ou même ou pas du tout non, pas du tout je pense parce que même même même nous pour eux on n'est pas des on n'est pas des concurrents enfin le, le seul lien commun c'est que c'est des jeux de foot ouais. mais ils sont tellement ouais. différents que il y a pas de c'est complémentaire on pas du mais... tout la même cible. bah oui et non parce que déjà déjà nous on est surtout un jeu PC et eux c'est surtout des jeux consoles donc je la crée rien que ça c'est des démographies très différentes et en plus le type de personnes qui jouent à un FIFA ou un PES ou un ou un FM c'est pas c'est pas les mêmes on retrouve il y en a certains qui font, qui font les deux ou qui font les transferts d'un jeu à un autre, mais c'est minoritaire. Et tu penses que là, cette année, vu que eFootball, bon, pour l'instant, il n'est pas jouable, est-ce que tu penses quand même que ça augmente un petit peu les, le nombre de joueurs possibles sur Football Manager Moi, je dirais oui, mais… C'est possible. Après, j'aurais tendance à penser que les joueurs qui vont lâcher eFootball vont plutôt se rabattre sur FIFA que sur euh, FM. Ouais. Pour rester dans le, bah, le même genre. Mmh. Je pense que ceux qui, qui étaient déjà un minimum tentés par FM avaient déjà mis la main dessus. Ouais. Enfin, je pense que si on gagne des, des, des, des nouveaux membres dans la communauté comme ça, ça va être très, en très, très petit nombre. Et si tu devais parler à la communauté e-football et leur dire euh, voilà, en, en une phrase, comment tu pourrais les convaincre de venir sur, euh, sur Football Manager ben... Tu vois, parce que souvent, la, la communauté PES, c'est plutôt simulation. Ouais. Et oui, bah c'est très, très différent, parce que bah, de toute façon, PES et FIFA, tu contrôles, euh, tu contrôles les joueurs. Et FM, tu contrôles bah, tout sauf tes joueurs. Donc, euh, mais si jamais euh, vous voulez avoir l'envers du décor d'un match de foot et tout ce qu'il y a autour, autour du seul vrai jeu de football, <rire> C'est pas faux, <rire> c'est d'ailleurs notre débat Football Manager, la simulation, la vraie simulation. Exactement. Petit, euh, petit coup de… Voilà, je trouve que c'était intéressant au niveau des news de parler de ça. C'est que hop, tu as participé, enfin, tu participes à une émission sur RMC euh, oui. qui s'appelle Scooting, euh, qui est en podcast d'ailleurs, si vous voulez aller la voir, euh, qui est très intéressant. C'est un format court et c'est… super exemple, tu veux nous en parler euh, deux minutes un petit peu, le, le concept euh, C'est un... un podcast qu'on fait avec… Euh... Benoît et, et Loïc Tanzy, ouais. euh, un format court, comme tu dis, de 15-20 minutes, où en gros, on parle à chaque fois euh, d'un jeune talent potentiel français, et on fait le rapport entre la réalité et FM, donc avec plusieurs intervenants, euh, donc leurs formateurs, euh, agents éventuels, etc. Et, euh, et on voit si, du côté FM en même temps, est-ce que la vision que l'entourage du joueur euh, a de lui, correspond à ce ah. que nous, on a dans le jeu, par exemple. Ok. Euh, donc, on a fait le premier épisode avec euh, Mathis de Rennes. Ouais. Et donc, euh, ça s'est euh, très bien passé et très sympa. Ouais, tu vas nous sortir euh... des, petites, euh, des petites pépites de Monaco, parce que je sais que toi aussi, tu es <rire> supporter de Monaco. Donc... J'aimerais bien. Après, le, le problème, c'est qu'on n'a pas de, de chercheur dédié à Monaco pour ah, l'instant oui. pour, pour FM. Euh, c'est moi qui fais un peu office de Rustine euh, là-dessus. Mais je peux regarder que l'équipe une. J'ai pas le temps de regarder autre chose. Donc quasiment aucune info n'est mise à jour pour les, les jeunes. Pourtant il y a les jeunes qui, qui sont même diffusés sur notre chaîne. Ah Twitch. je sais bien, je mais sais oui, bien, oui. Mais, mais pas le temps. Je te... je te taquine, je te taquine. Euh, tiens euh, une autre info, c'est ça, ça concerne FIFA et là il on va avoir besoin de toi. C'est mmh. que hop euh, oh, pardon c'est pas ça, c'est que Gotaga Gotaga on voit qu'il fait de la pub pour FIFA. Il y a même son équipe euh, à rencontrer mmh. etc. Euh, au niveau euh, communication parce que toi c'est ton boulot Et quel mmh. intérêt de, de faire venir un GoTaga euh, dans un fifa on se dit ah, c'est pas trop son milieu qu'est ce qu'il vient faire là quel intérêt pour la marque Bah ju justement tu as répondu à la question en fait tu as dit c'est pas son milieu c'est pas son audience ça peut faire découvrir en fait le jeu à une audience beaucoup plus conséquente beaucoup plus importante un hein, Got GoTaga, c'est un mastodonte dans Twitch game dans plein de choses hein, il fait énormément de choses dans le gaming en général, on va dire, et ça permet aussi de le faire découvrir du coup à, à, à plus de monde. Et je sais qu'il joue pas mal à FIFA, il fait des pack opening aussi, il fait des lives, etc. Et forcément, ça l'ouvre à un champ, à un horizon plus important. Et c'est toujours intéressant en fait de solliciter, je trouve, les créateurs, les gars qui ont des commus, qui partagent leur expérience de jeu, des vidéos, du contenu, etc. pour justement, bah, pour les marques... Fin, pour ouais. les entreprises, forcément, c'est très très bien, et aussi pour la communauté, pour le créateur, tout le monde est content finalement. C'est, ça donne du contenu. Nous qui à chaque fois sommes en, <rire> en galère de contenu, notamment sur euh, PES, j'allais dire e football, mais on va, on va dire PES. <rire> euh, bah là, on se dit bah tiens, il y a des choses qui sont proposées. Il y aura toujours des critiques, hein, parce que je sais ouais, que tu parlais de ça, Litor, euh, je sais pas quoi. Euh, c'est peut-être ce qu'il voilà, a, dis... ouais, peut qu a manqué à PES, de s'ouvrir sur… Euh... Ouais, c'est ça, tu as des contenus, tu fais découvrir ça et pourquoi pas, le mec se dit ah, « bah, Tiens, j'ai vu Gotaga faire un club pro, il y a son équipe en, en clash, pourquoi pas le tester, etc. » Ça ouvre des horizons, moi je préfère toujours, tort tu sais très bien, voir le côté toujours ultra positif et optimiste des, des choses. Et là, en l'occurrence, je, je trouve ça super fun. Et Gotaga, c'est un mastodonte. Hein, c'est ouais, un génie exactement. de… Ça du coup, ça peut, ouais, ça peut être, euh, être une très très bonne chose. Bah, merci pour ton éclaircissement, euh, maître <rire> Idekoun. Tu, <pour rire> tu euh, Petite info, tu parles. Petite info du coup, sur, euh, bah, sur notre club, sur euh, l'AS Monaco eSport. Il va y avoir la Mino Cup qui va avoir lieu jeudi à partir de 20h. Euh, Est-ce que les invités ont déjà été annoncés, Idekoun les invités n'ont pas encore été annoncés, ils seront annoncés encore. demain. D'accord. Euh, ouais, C'est secret, je peux juste vous dire qu'il y a la crème de, de la crème. Loup. Honnêtement, il y, a, il y a des joueurs d'un niveau européen, mondial, large. Hein. C'est des joueurs qui sont très connus de la scène FIFA. C'est un concept qu'avait eu Mino l'an dernier. Maintenant, on le fait du coup, avec l'ASM. Euh, ce sera streamé sur la chaîne de, de l'ASM. Du coup, il y aura ici même et il y aura des confrontations exceptionnelles à un, ouais. euh, un niveau génial. Ce sera casté par Mino. Et, euh, et puis voilà, j'ai hâte d'y être. C'est jeudi à mondial. Hein. Ouais, Jeudi ouais, c'est. Il y a du lourd pour cette première édition et euh, je, suis, je suis super content. Et pour finir ces dernières infos, et du coup ça va nous emmener aussi sur le débat euh, sur FM. Euh, du euh, coup FM est sorti il y a les notes qui sont, qui sont sorties aussi. Et on voit que sur euh, les notes sur Metascore sont très très bonnes cette année il a 86 de moyenne. Euh, je suppose que l'éditeur est content, forcément. Très content. Très content même. Bah ouais, j'imagine. <rire> parce que ça, c'est ce qui fait vendre aussi hein, des notes. Hein. Comment... comment euh, on, on va... hey, je te pose la question juste après. Parce que forcément, on attaque le débat. Hop. Le petit jingle. Le petit jingle, toujours. Bon. Ouais. Du coup, comment Football Manager euh, réussit cette année encore, à faire mieux que l'année d'après Parce qu'au bout d'un moment, quand tu atteins un certain top, c'est dur de se renouveler. Donc cette année, c'est quoi les points forts de ce Football Manager euh, bah, D'une manière générale, déjà, pour le, le, le côté difficile de se renouveler, euh, c'est vrai. Euh, surtout, là, bah, plus on avance et plus on arrive à un stade où bah, tout ce qui se fait dans le foot, on peut le retrouver vaguement dans, dans le jeu. Ouais. Euh, après la manière avec laquelle on fonctionne c'est régulièrement au sein du studio on a des conférences et échanges avec des acteurs du monde du foot donc certains entraîneurs, membres de staff etc et donc euh, ça permet à nos développeurs de poser des questions régulières sur comment ils gèrent certains aspects de leur club etc c'est comme ça notamment qu'a été totalement revu le module des entraînements il y a quelques années c'est comme ça qu'on a totalement revu le module des réunions de staff cette année c'est justement avec euh, ces retours. Euh, Donc toi, tu participes des, euh, à ces réunions ouais. qui, derrière, ah ouais, mais... qui, qui permettent, à, qui permettent à tous les membres du, du, du studio de poser leurs questions euh, aux, aux intervenants. Donc on a directement les, les réponses de comment euh, ça marche dans le foot, comment eux, ils fonctionnent sur certains éléments, etc. Et ça nous permet, nous, d'affiner euh, comment, comment on développe et comment on affine certains modules. Du coup, est-ce que tu dirais que par rapport à d'autres jeux, euh, ils, ils écoutent plus euh, les joueurs Enfin, euh, ils écoutent vraiment les joueurs. J'ai l'impression, puisque c'est ce que vous vous faites remonter finalement. Il y a oui, il y a le côté, bien sûr, il y a le côté sportif et le côté football qui est le plus important, mais il y a aussi le retour des joueurs. Ouais. Après, le, le retour des joueurs est pas mal écouté parce que. Il me semble, euh, je crois qu'on avait sorti une stat, mais je ne saurais plus la dire exactement, mais la majorité des, des nouveautés qu'on met dans le jeu, euh, c'est des suggestions de la communauté. D'accord. Donc on a, on a un forum officiel là-dessus, de toute façon pour tout ce qui est euh, signalement de, de bugs, etc., problème dans la base de données et tout, parce que notre base de données est faite majoritairement par des bénévoles. Ouais, Donc euh, il faut. y a toujours des... Des, petits, des petites coquilles qui peuvent traîner quelque part, etc. Donc, avoir un retour Ouh. constant de, de la communauté, de nous permet, nous, de, de parfaire euh, ça au quotidien. Parce que finalement, c'est un petit studio. On a dépassé les 200 employés euh, l'année dernière. D'accord. Euh, euh, mais ça a été... Il y a eu beaucoup de recrutements très récemment. Euh, était... On était plus proche Enfin, ils étaient plus proches de la centaine euh, il y a quelques années. Oui, tiens, dans le chat, ça demande toi, c'est quoi exactement ton rôle ton titre, ton titre honorifique, c'est quoi Le titre du rôle, c'est Ambassadeur France. Mais dans les faits, c'est comme si j'étais le Brand Manager. Parce que je gère tout ce qui se passe sur le territoire français. Que ce soit les réseaux sociaux, c'est moi qui les gère pour le compte FM France. Tout ce qui est l'événementiel, c'est moi qui gère les relations presse, c'est moi, etc. Donc je suis l'unique personne qui gère Football Manager en France. C'est exceptionnel. Ouais, c'est le travail de rêve. Incroyable. Surtout que toi, t'es bon, es joueur à C'est des, des journées… Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est fou. Est qu sont ça, me fait des, ça me fait des journées de 30 heures de travail, mais… Ouais, <rire> bah oui. oui. Mais c'est cool. Mais du coup, ils sont venus chercher un joueur. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Euh... ouais je ouais, je sais, moi, je, je les ai emmerdés pour qu'ils le fassent, mais… Ouais, <rire> après. Ouji. il découle, euh... ça te dit quoi par rapport au fonctionnement d'un de... autre studio, d'un de... autre jeu, par exemple <rire> bah, le truc, attention, parce que si tu parles de PES, Konami a déjà eu euh, là, une démarche similaire avec Widenz. Widenz, il faut savoir qu'il bon, est le plus gros créateur de contenu sur PES, c'est un français, il a été recruté par les équipes de Konami. Du coup, je pense qu'au bout d'un moment, c'est inévitable, si un gars fait du bon taf dans la communauté, que le mec, en plus de ça, a une expertise, parce qu'il ne suffit pas uniquement de faire des vidéos, du contenu ou quoi, il faut, perti... faut être pertinent. Il faut être mmh. une personne qui a des compétences. Hein, et je pense que Gourou, forcément, vu qu'il a un milliard de casquettes, il répond à, voilà, avec brio à, voilà, à, tout la, à tous les critères. Mais ouais, clairement, je pense qu'à partir du moment où un éditeur écoute sa communauté, ça ne peut que aller dans le positif. Quand on a des experts, quand on a un mec qui Exactement. connaît votre produit, votre service, tout dans le monde du jeu vidéo, bah, c est, c est tout, tout, tout le monde est gagnant finalement. Tu as le créateur qui peut, entre guillemets, réaliser son rêve. Le mec est fan d'une franchise, d'un jeu, il rejoint le studio, c'est génial, c'est exceptionnel, hein. franchement, je, je l'histoire trop belle. Et en même temps, bah, l'éditeur peut bénéficier d'une exper expertise exceptionnelle. Pour donner, pour donner un peu plus de crédit euh, à Sports Interactive dans, dans cette affaire, euh, mmh. moi je les avais saoulés pendant des années pour qu'ils aient un poste de CM. Juste, je voulais juste un CM France permanent, parce que mmh. jusqu'à présent, il y avait juste un... le compte était juste actif aux, aux dates clés, donc euh, ouais. les quelques semaines autour de la sortie et de la mise à jour hivernale. Et on n'avait aucun support, aucun suivi et tout euh, sur le reste de l'année. Et... et du coup, Sport Interactive, eux, quand ils ont commencé à chercher pour avoir un vrai CM et du coup le poste d'ambassadeur après, c'était aussi pour eux leur euh, avoir comme réponse à la problématique du chaque territoire a des problématiques, euh, des visions, etc. différentes. Donc il faut quelqu'un de ce territoire pour gérer le territoire ouais. en question. Donc il ne peut pas se contenter d'un anglais qui parle français pour sûr. gérer ça. Ça ouais. permet aussi de ne pas se déconnecter, je trouve, de, des joueurs parce que j'ai l'impression que de plus en plus, euh, c'est de plus en plus éloigné de vraiment de ce que veulent les joueurs, en tout cas du de côté des, de FIFA et Football. Après, peut-être que c'est une vision tronquée. Mais euh, d'ailleurs, euh, sport ils, ont recrut, ils avaient recruté euh, Abdoulaye Sarr qui était aussi un, à la base un joueur, un créateur. Hein. Un euh, YouTubeur le, le prof. Qu'on ouais, salue d'ailleurs. C'est existe, qu'on salue exactement. Ce Comment euh... Comment, il est, comment évolue le nombre de joueurs Est-ce que ça c'est quelque chose qui, est, qui que vous avez quantifié ou euh, combien combien euh, enfin l'augmentation d'année en année elle est euh, elle est croissante enfin elle est constante elle est euh... on a alors c'est il y a des améliorations euh, c'est croissant on a des chiffres un peu biaisés parce qu'on a eu euh, ce fameux ces fameuses deux semaines gratuites euh, au lancement sur Epic en 2020 qui coïncidait en plus avec le confinement ah oui. Et ça a du coup, exploser on, a, les chiffres. Ouais, on a un montant de joueurs sur 2020 qui est, qui est énorme. Et du coup, euh, bah pour le 21 et après, c'est très difficile de rentrer dans ces bottes-là. Mais, euh, mais, mais ouais, non, globalement, ça monte. Euh, je crois Miles, il avait fait Miles, le patron du studio Sport Interactive. Euh, c'est lui globalement qui partage les chiffres sur son compte Twitter. Et je crois qu'il avait mis, il y a quelques jours, qu'on a déjà dépassé le demi-million de joueurs sur FM22. Ce qui est euh, un excellent début. Et il me semble, euh, je ne suis pas 100% certain là-dessus, mais il me semble qu'il avait ajouté que c'était le meilleur début qu'on avait fait. Mais ouais, comme f... moi, je n'ai pas trop accès aussi, je ne peux pas faire de comparaison. Ouais, Fresh, dans le, dans le chat, il a, il, il a raison. En plus, c'est sur le Game Pass, donc c'est gratuit pour ceux qui ont le Game Pass euh, Xbox. Ouais. Donc ça, c'est énorme. Mmh. Ça c'est très bien. Ah ouais. ça, va, ça, va amener, ça va amener encore plus de monde, de la du même coup, manière qu'on qu avait ouvert sur Epic. Du coup, dis-nous voilà, dis rapidement vraiment les points forts, les points qui ont été améliorés cette année, euh, juste pour nous les lister, qu'on les a en tête comme Alors, ça. Le, le moteur de match euh, qui fait du coup le, le, le gros du jeu euh, a été euh, très nettement amélioré, notamment sur la, la qualité des animations. Donc ouais. pas la qualité des graphismes, des animations. <rire> la subtilité est importante et ah pas oui. souvent euh, comprise. Il euh, y a le tout nouveau centre de données qui agglomère en un seul endroit dans le jeu. Euh, toutes les données qui avaient jusqu'à présent euh, réparties dans, dans le jeu, maintenant tout est au même endroit. Il y en a des nouvelles qui sont incluses dedans en même temps. donc Ce qui permet de plus facilement se faire... Euh, une idée sur ce qu'on fait, ce qui marche, pourquoi, ce qui ne marche pas, comment, à partir de quelle minute euh, dans le match nos joueurs arrêtent de bien jouer, etc. Euh, comme je mentionnais tout à l'heure, euh, les réunions du staff ont été euh, totalement revues. Ouais. Euh, ça, c'est une... une nouveauté pour nous qu'on a mis en avant comme une nouveauté majeure, mais qui est perçue comme euh, pas très importante par la communauté, parce que la majeure partie des joueurs ignore euh, ce, ouais. ce point-là. Ouais voilà. Euh, et sinon un autre gros changement qui a un gros impact par contre c'est la fameuse dernière journée du mercato euh, où en gros maintenant ça a été très très développé Le, les transferts dans leur ensemble ont été revus mais ça, se, ça culmine surtout sur cette fameuse dernière journée du mercato où on avait notamment ben, Fabrizio Romano qui a présenté la features pour nous et ça c'était absolument c'était trop bien ah Donc, ouais, le, le patron le patron du mercato qui nous fait une vidéo ah pour ouais incroyable la, la news et du truc c'est trop bien ah, je ne savais pas ça, ça. c'est incroyable moi je l'ai pas vu incroyable et euh... et euh... petite euh... Petite, euh... Petite, euh... petite petite question du coup euh... ça c'est ça a été bien perçu par les habitués ou ces nouveautés ou ils sont parce qu'on bon on sait qu'en général les ils sont toujours mmh. euh... la... la commune est toujours déçue et jamais contente et co... comment vous Là, comment ça a été perçu alors il y a, y, a y a eu deux sentiments globalement, il euh, y a eu de, de prime abord quand on a fait les annonces et quand il y a eu les, les premiers regards avec le stream etc, où ça disait qu'en gros il n'y avait pas de grandes nouveautés, que les nouveautés qu'on avait annoncées c'était très... c'est du, du fluff entre guillemets, il n'y a rien de très concret, et... mais en jouant... Euh, notamment grâce au moteur de match qui est, qui est excellent cette année. Euh, en jouant, les... c'est là où on a d'excellents retours. Les gens disent « Ok, non, c'est bon quand, ». Quand on a euh, la main dessus, on se rend compte que c'est pas mal. Bon, moi, je vais commencer avec euh, un, un défaut pour moi. Alors, je n'ai pas testé cette année. Pas encore, je ne m'y suis pas encore mis. Moi Tu as moi, déjà trouvé un défaut sans jouer okay, Non, aussi. mais euh, <rire> sur un, les observant. FM en non, général, sur suis un Hater, Je suis un haters. <rire> non, sur les FM en général, c'est qu'en fait, euh, moi je trouve que quand tu connais pas, c'est super compliqué, il y a plein ah, de menus possible. sur la gauche, c'est vraiment un, un, une usine à gaz, euh, quelqu'un qui veut se lancer, qui connaît pas, déjà qu'est-ce que tu lui conseilles quand il lance le jeu, euh, comme configuration, comme, euh, un peu pour alléger, tu vois, par exemple, je sais que mmh. la gestion des jeunes, moi je le fais pas, c'est trop c'est des trucs, que les, les salaires également, tu vois, alors vas-y, on t'écoute. Ouais, je pense. Déjà se laisser guider par le jeu, ouais. euh, parce que notamment tu me parlais de la création de parties, il euh, n'y a pas y a pas à trop s'embêter pour les options, il y a un bouton hein, dans les menus très simple pour lancer, on, on, a juste, on sélectionne son club, on fait démarrage rapide et, et on est dans la game assez rapidement, et, mais une fois qu'on est dans le jeu c'est là où ça se complique, il ouais. euh, y a des mini tutoriels proposés par le jeu, euh, mais qui vont pas forcément plaire à tout le monde, qui peuvent être indigestes pour certains. Et ce qu'il faut surtout garder à l'esprit quand on est un, un nouveau joueur, c'est qu'on peut déléguer. On peut déléguer au staff euh, dans les responsabilités euh, tous les éléments qu'on ne veut pas gérer soi-même. Vous ne voulez pas faire votre recrutement, vous pouvez le déléguer. Ouais. Vous ne voulez Et pas ça, gérer tu euh, vos toi, entraînements, vous pouvez déléguer. Toi, tu conseilles de déléguer quoi pour une première partie Je pense pour débuter tout... tout... Euh, faire, un, faire un état des lieux des, de la liste des responsabilités ouais. euh, dans, dans ce, ce sous-menu là et déléguer le max de choses possibles que vous, pouvez, que vous voulez pas faire initialement pour pouvoir euh, appréhender les différents éléments du jeu les uns après les autres ouais. pour être plus à l'aise etc quitte à faire une partie qui sert à rien au début juste tu fais une partie, tu prends euh, le meilleur club, euh, enfin Paris ou ou, pas hier, ou un truc comme ça, et juste pour pouvoir euh, être tranquille toi sur ton premier mmh. rapport euh, au jeu pour pouvoir euh, intégrer les éléments petit à petit. Ok, super, bah, très intéressant. Bah, écoute, c'est ce, ce que je fais, ouais, moi en même temps qu'au début, à chaque fois, je, déjà les, les, les conférences de presse, je les délègue, euh, les jeunes, je les délègue, etc. Parce que c'est vrai que sinon, ça, ça fait beaucoup d'un coup. Et j'essaie de me concentrer sur. En fait, bien, ce qui est bien sur Football Manager, c'est que tu peux choisir aussi quel, quel coach tu vas être. Si tu vas juste être un coach ouais. de terrain, si tu vas être un manager total à l'anglaise où là tu vas tout gérer. Euh, et ça, c'est plutôt... plutôt. Trop bien. Bien sûr, c'est trop, trop bien. Après, c'est aussi le, ça qui fait. Euh, qui nous amène les, la, le genre de critique que tu nous as amené. C'est parce que tout est possible. Bien que sûr. on se retrouve noyé sous les infos parce que tout est là. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, ça, ouais. ouais, ça là c'est à la fois un bon truc et en même temps, mmh. bah, forcément, ça fait que l'explication. Enfin, ouais, il euh... y a cette barrière dès le début, quoi. En fait... Ouais, c'est ça. En fait, c'est euh, euh, un truc qui, qui, qui, moi, par exemple, des fois, j'hésite à lancer euh, au début de saison. J'hésite toujours à lancer ma partie, alors que je sais que euh, je connais, que je vais y arriver et tout. C'est juste ça. Et puis une fois que je suis dessus, bah voilà, au bout de quelques jours, tu t'y fais facilement. Il n'y a pas de souci. Mmh. Mais tu vois, il y, y a quand même ce frein. Alors Après. Euh... Ça, à mon avis, euh, vous en êtes conscient et c'est peut-être un truc sur lequel vous travaillez, j'en suis sûr. Mais, euh... Et justement, un truc, truc qui est très simplifié, il y a maintenant il y a le Football Manager Touch. Alors, ça fait quelques années, donc c'est sur mobile. Alors, maintenant, maintenant, il n'y est plus du coup, mais… Ah, il n'y est plus <rire> Oui, ah, on l'a enlevé cette année. Il n'est plus sur, sur PC. Il, est juste, euh, euh, il y a juste la version équivalente à Touch qui est la, du coup la version euh, Xbox. D'accord. Mais il ah, y a plus Mais de flash PC et tout. Non, non, il n'y a plus. Ah, je ne savais pas. Bon, bah voilà. bon bah Ok. Mais il y a un équivalent faisable pour les tablettes, etc. avec le Game Pass et le X-Cloud. D'accord. Et c'est que ça ne marchait pas ou c'est un choix autre euh, Ouais, non, c'est ce qu'avait annoncé Miles. C'est qu'en gros, nous, ça nous coûtait trop de, trop de main-d'œuvre pour le, le, le peu que c'était joué. D'accord. Donc on a préféré dropper oh, bah, ça voilà. pour pouvoir se concentrer sur le reste. Ils ont raison. Ils ont raison. Autre Mais chose... il annonce aussi que c'était une décision très difficile à prendre. Ouais, parce bah, quand tu enlève un truc, c'est toujours, euh, ah, toujours compliqué. Autre Absolument. chose que nous, on connaît bien euh, chez, chez, chez les joueurs de PES, là, tu vas avoir euh, deux, deux discours. Tu as le discours du joueur et le discours du mec qui bosse chez FM. Je ne sais pas si tu vois où je veux venir. C'est les patchs. <rire> ouais. Les patchs qui sont quand même très importants pour le Football Manager. Euh, mmh. La commu a fait un boulot énorme sur, euh, sur les logos, sur les faces, sur tout en fait. Bon, le, le discours officiel, forcément, c'est que c'est pas bien, c'est interdit. C'est pas, pas sous licence, donc euh, ouais. les, les gens qui veulent faire ça, c'est à leurs risques et périls. C'est le message qu'on met au début de jeu, de toute façon. Bien sûr. Mmh. Et, et, et, et toi, en tant que, en tant que joueur, c'est quelque -ce chose que tu mets ou que tu ne mets pas Je enfin, tu <rire> tu mettais... en fait. <rire> vais te mais... mettre dans la sauce, en fait. <rire> Moi, les, <rire> je, les mettais, je les mettais avant, comme, euh, comme tout le monde. Après, ouais. euh, depuis que j'ai fini ces Sports interactifs pour des raisons évidentes, je ne m'en sers plus. Mais euh, ça fait bizarre au début. Mais très rapidement, c'était pas un problème. Surtout que mes carrières, je les joue en France, etc. Mmh. Donc euh, moi, les, les clubs que je joue en France, bah, hein, j'ai les logos. Les, les joueurs avec qui je joue à Monaco World, bah, j'ai les visages. ouais parce Donc, que là, de... il euh, y a quoi officiel Il y a la Ligue 1 Il euh, y a Ligue 1, Ligue 2, il y a la Bundesliga, il y a tout ce qui est en Angleterre, euh, sauf euh, la PL. Il euh, y a certains clubs en Italie. Là, on a rajouté, euh, on a la licence de Porto, Benfica et Sporting, au Portugal, je crois. Cool. Euh, et il y a pas mal d'autres euh, nations plus mineures, genre euh, je crois il y a Danemark, il y a des choses comme ça qui traînent. Hein. Bon, on ne fait pas la promotion des patchs, mais on rappelle que non, gra... non, non. ça peut… Euh... <rire> non, bien sûr que non mais euh, voilà, c'était euh, c'est la commu, la commu, euh, voilà, la co ça fait partie euh, un petit peu du jeu, comme comme nous quand on parle de PS, on est obligé de parler de ça. Euh, mais évidemment, voilà, les licences, elles sont faites pour ça. il euh, y a des droits, il y a des droits d'auteur et voilà, faut, faut, faut respecter ça. Après, comme tu l'as dit, euh, chacun euh, chacun fait ce qu'il veut. Euh, il quelque chose à, tu veux parler de quelque chose en particulier avant que. Non, non, on peut, on peut partir. Non, moi, je, je vous écoutais attentivement. Moi, je ne suis vraiment, vraiment pas un spécialiste de FM. Je crois que le dernier FM, le dernier FM gourou que, que j'ai testé, je crois que c'était le premier. Hein. Je crois que j'étais au lycée, un truc comme ça. 2006, je crois, 2007, tu vois. Ouais, ça remonte. Après, ouais, ça remonte. En fait, comme je te disais à chaque fois, gourou, ces dernières tiro. années, parce qu'on se parle sur Twitter, tu vois, c'est que... En fait, j'ai l'impression, moi, ce qui me fait le plus peur dans FM, c'est l'aspect chronophage. Et comme tu disais l'année dernière, pendant le confinement, je peux... Forcément. Je peux pas me dire. <rire> ouais, c'est ça le truc, c'est que honnêtement, je te mens pas. Hein. Si j'avais des grands étés de trois mois, comme à une époque ou quoi, je t'aurais dit, let's go. <rire> que moi, je kiffe cet aspect de gestion en général dans la vie de tous les jours, tu vois. Mm. Et la bah, gestion footballistique, football qui est ma passion, j'aurais kiffé. Sauf que étant donné que bah, je fais du PES, je fais du FIFA, me, dire, me mettre sur FM, je sais que je vais m'y mettre à 100%. Et pour moi, c'est juste pas possible. C'est pour ça ouais. que voilà que j'écoute attentivement tout ce que tu dis. Et voilà, j'aurais pas mal de questions justement que je pense qui sont assez pertinentes et intéressantes et que même certains se posent, je pense, par la suite du débat. Je réponds oui. juste rapidement à Tiki Taka qui a pas dû entendre au début. En fait, j'ai dit qu'on répondrait à toutes les questions. Il y a une partie spéciale dans tous les mardis débats pour répondre mmh. aux questions. Voilà. Donc euh, c'est juste pour ça. Gardez bien vos questions pour la fin. On les voit, ouais. mais du coup, si on répond mmh. à toutes les questions là, en fait, il n'y a pas d'intérêt de faire une partie où on répond à vos questions. Donc, euh, tu ne devais pas être là au début, ce n'est pas grave. Du coup, voilà, je t'explique pour, pour pas que tu t'agaces tout seul, ça ne sert à rien. Euh, on, va, on va enchaîner. Du coup, euh... ouais, tu as parlé de, du côté chronophage. Euh, moi, je suis d'accord, mais mmh. par contre, moi, il y a un truc, euh, un truc que je trouve sympa, c'est que tu peux quand même... C'est un jeu solo, en fait. Ça veut dire que ta partie, tu peux mmh. l'arrêter quand tu veux. Tu peux jouer 10 minutes et les... après, bien sûr. T'as envie d'y revenir, t'as envie d'y revenir. Thé théoriquement, théoriquement, théoriquement, tu peux jouer 10 minutes. Moi, je connais personne qui est capable de ça. Hein. De <rire> non, des... ouais. ce bah, euh, si tu veux. Tu mais au bout de 10 minutes, tu dis Ah, c'est bon, j'ai terminé. <rire> te faut... non, ouais. non, ça n'existe pas. Une, une, une, une, euh, une saison, combien ça prend à peu près en, en, en euh... temps c est, c est, c est... Moi... Alors, toi, moi, tu gères une tout une aussi dans ta saison donc, ça ça me prend une... une quinzaine d'heures, mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi, je regarde tous mes matchs, je gère tout, je ne prends pas de vacances. Donc, ça peut être plus court. Ça peut être plus court que euh, pour les gens qui, qui délèguent, qui se mettent en vacances entre les matchs, ou, qui ne jouent pas tous leurs matchs, par exemple, parce que euh, je connais pas mal de monde qui, qui se mettent en vacances pour éviter les matchs où il n'y a aucun intérêt. Genre le premier tour de Coupe de France, quand tu joues contre euh, une équipe de 7ème division, euh, ça n'intéresse intéresse pas forcément ah, monde, quoi. Ah, tu te mets en vacances il y, en a, il y en a qui le font. Ah. Moi, j'aime bien les gros scores, donc jouer contre des petites équipes. Ah ouais, en match toi, ofice, tu veux, tu un, veux les massacrer. Un plaisir, quoi, mais... Ah ouais. <rire> On fait les stats pour le ballon d'or. Ah ouais, toi, tu, je vois, dans tes saisons, toujours avec Monaco, souvent avec Monaco. Là, oh là là, tu ouais. nous sors des, des, des buteurs. Je sais plus, c'était l'année dernière où tu avais deux buteurs devant. Je t'avais suivi sur oh ce Oh là, là là. Aristote. Oh, Aristote. Ils avaient, ils avaient ils mis combien de sinon... buts à la fin de la saison Les deux, c'est euh... un truc de fou. Ouais, je crois, les, les, deux, les deux étaient autour des 100 buts non, individuellement sur ouais, saison. C'était incroyable Une dinguerie. à ah, eux deux, du coup, ils, a, ils approchaient des 200, enfin, c'était absolument Et ridicule. Et arrivé à quelle, quelle année euh, L'année dernière, j'ai pas trop joué, comparé aux années d'avant. Ouais. Euh, je crois que j'ai dû, arri dû arriver vers les 2030, 34, quelque chose comme ça. Et... Et je dis pas trop jouer entre guillemets parce que sur le 2020 ou 2019, je suis allé en 2059. De... Oh. <rire> voilà. Et quel intérêt, tiens une question euh, méchante, quel intérêt... le hater, le, hater, le hater. Mm -hmm. quel ouais, intérêt d'aller si loin alors que du coup tes joueurs c'est plus des vrais joueurs etc. Je, je suis habitué à cette question, J'irai bah... tous les jours en live. Ah, <rire> bon. alors, en fait euh, je, co je comprends tout à fait déjà euh, les gens qui arrêtent au bout de quelques saisons quand bah, les joueurs qu'ils connaissent euh, raccrochent, ouais. mais moi j'adore énormément tout l'aspect développement. Euh, des jeunes joueurs, donc trouver euh, les futurs pépites, les développer et en faire des monstres, bah, comme typiquement tu disais mes, mes fameux deux buteurs euh, New Gen euh, l'année dernière. Et, et ça, c'est possible et ça prend tout son sens quand on va loin dans le jeu. Eux, c'était des moi, joueurs qui n'existaient pas, et... pour bien expliquer, et que le jeu, au bout d'un moment, il, recrée des, il est obligé de recréer des joueurs. En ouais, fait, donc il, on il... appelle ça des, des New Gen, ouais. où en gros, euh, il n'y a pas chaque, de régène sur année, FM. C'est-à-dire que tu n'as pas des joueurs qui partent à la retraite, qui reviennent... As pas, euh... Non, non. Un joueur qui part à la retraite dans FM, soit il est juste à la retraite tout court, soit il devient membre de staff. Et après, il peut prendre sa retraite de staff. D'accord. Mais il n'y a, a pas de new gen. Pas de regen pardon. C'est tout le monde en new gen. Et donc, chaque club euh, sort des joueurs de son centre de formation euh, chaque saison. Et comme ça, il y, y a un renouvellement continuel de la base de données qui fait que ta partie peut tuer indéfiniment. Et puis... Euh, euh... Par exemple, si tu fais euh, 10 saisons exactement les mêmes, est-ce que la dixième saison, c'est les mêmes joueurs qui vont sortir ou non Parce que ça, c'est totalement, c'est totalement aléatoire. Par exemple, là, je fais, une, je fais ma saison avec Monaco. Euh, je vais avoir mes, bon. mes 15 non, Je joue presque que avec Monaco. Bah, donc, euh, en même temps, c'est <rire> le, <meilleur rire> ouais. le meilleur club. C'est le meilleur club. pas. De... <rire> exactement. Pourquoi, prendre, autre... Pourquoi <rire> prendre un autre club mais, euh, mais ouais, non, les new gen que je vais avoir sur ma fournée de la saison 1, par exemple, si je relance une autre saison, ils vont être, ça va être totalement différent. Des noms différents, des postes différents, des niveaux et du potentiel différent, etc. Et est-ce que, euh. par exemple, un joueur comme euh, bon, euh, Sofiane Job, même s'il n'est pas il est, bon il a que 21 ans, il est pas, mais est, il n'a pas 16 ans, quoi. Un, un crack C'est un crack, on est d'accord, ouais. mais est-ce que, euh, suivant ta partie, il peut devenir très fort ou il peut devenir euh, un joueur moyen Alors, il euh, y a de ça déjà. Pour les, les joueurs euh, plus jeunes, c'est pas, je crois que ce n'est plus le cas de, de Diop. Ouais. Mais pour les joueurs plus jeunes, on a intégré euh, ce qu'on appelle le potentiel aléatoire. Donc quand nos, nos scouts, donc, euh, nos chercheurs qui travaillent sur la base de données, ne sont pas certains totalement du potentiel d'un joueur, on leur donne une tranche de potentiel. Donc en gros, à, à chaque partie, la valeur de potentiel du joueur est, est déterminée aléatoirement au début, euh, dans cette tranche-là. Et après, il y a d'autres facteurs dans la partie même, à savoir avec euh, bah, les entraînements, les qualités des infrastructures, le temps de jeu que tu donnes aux joueurs, sa confiance, sa personnalité, font qu'il peut ou pas atteindre son, son niveau max. Par exemple, Diop, dans ma carrière, va atteindre son potentiel maximum, parce que c'est moi qui le gère. Mais s'il était géré par l'IA, par exemple, qui peut être amené, par exemple, à moins le faire jouer, en faveur de Golovin ou de certaines recrues, par exemple l'autre, bah, il va peut-être moins se développer. D'accord. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Oui. Parce que euh, c'est vrai que si, si chaque partie tu avais exactement les mêmes joueurs qui étaient, qui étaient forts etc il n'y aurait pas trop d'intérêt à faire des à refaire des parties. On est bah, glo globalement euh, on retrouve d'une manière générale le même noyau dur de joueurs qui vont être très oui. bons de partie en bah, partie. Après ça c'est comme dans la comme dans la vraie vie tu vois. Oui, voilà, bien sûr. Les Mais mecs euh... qui avaient observé Mbappé à l'époque ils disaient déjà que ça allait être un crack même quand il est ah, arrivé. Parce que quand il est juste arrivé à Monaco, au début, il, a pas beaucoup... il jouait pas beaucoup, mais, mmh. mais je me rappelle qu'on en entendait déjà parler. Ah bah, les premières apparitions qu'il a fait dans le groupe pro, elles ont laissé des traces tout ouais. de suite. Hein. <rire> Donc, euh, il n'y avait, pas... avait pas de passe au doute. Et pour la petite anecdote, là où c'est complètement fou quand même, c'est qu'il y a maintenant des clubs professionnels qui se servent de football manager pour recruter des gens. Ça, c'est vrai, c'est pas une légende. Ah, c'est fait... la partie, c'est cette partie qui m'intéresse peut-être le plus parce que je trouve que c'est tellement fort ce qu'a, ce qu'a réussi à créer FM au cours et au fur et à mesure des années. Bienvenue, Genre... monsieur Cerdan. Bienvenue dans le club. Non, justement, Gourou, tu, tu disais que justement, il y avait certaines personnes, des scouts, du coup, qui analysaient à chaque fois, enfin, qui, on va dire, qui, qui contribuait à la base de données d'FM, mais comment ça se passe, et puisque tu me parlais de bénévoles, etc., comment ça se passe physiquement, les mecs se rendent à chaque fois dans les différents centres d'entraînement, les différentes équipes, comment tout s'organise Moi, ça me fascine vraiment ce monde-là. Alors, c est, c est, ça varie de personne en personne, parce que bah, vu que c'est du bénévolat, déjà, on euh, ne force rien, euh, on mm -hmm. ne force personne. Euh, ça se fait sur leur temps libre, du coup, forcément et c'est au mieux de leur capacité il y en a certains qui vont passer énormément de temps dessus, qui vont aller voir tous les matchs qui vont aller se déplacer aux entraînements qui vont aller voir les matchs des, des jeunes aussi etc. mais il y en a euh, qui vont pouvoir être euh, qui seront plus, plus limités et qui vont regarder plutôt euh, les A et se, se contenter mmh. de mettre à jour l'évolution de l'organigramme mmh. mais ne serait-ce qu'avoir les, les bons joueurs qui sont dans les bons effectifs, c'est déjà incroyable, surtout quand on voit la quantité de joueurs, les, eh les oui. jeunes, etc. Ah, Juste être à jour sur tous ces transferts-là, réussir à tout suivre, c'est déjà un travail exceptionnel. Et mmh. ensuite tous ces, tous ces chercheurs-là bénévoles qui font, chacun s'occupe de un club tout au long de l'année. D'accord. En gros, euh, renvoie leurs données euh, aux, aux responsables de la recherche, euh, soit une région, soit nationale, et ou alors de certaines divisions. Et eux okay font un travail du coup pour euh, bien équilibrer tout ça, s'assurer que tout soit fait euh, correctement, etc. Et après, ça envoyé euh, dans, la, dans la base de données. C'est fou que ce soit des bénévoles qui travaillent ouais. avec un, une telle qualité, ouais. en fait. C'est euh, euh, passionnés. c'est euh, incroyable. Pour imaginer un peu ça, est-ce que tu peux nous donner euh, quelques pépites À l'époque, par exemple, il y a quelques années, qui avait été euh, annoncées par euh, Football Manager et qui maintenant, on le voit au grand jour, tu vois. Des mecs, à l'époque, qui n'étaient pas du tout connus. Euh, Firmino, il a une histoire un petit peu euh, particulière, mais je pense ouais. là, dans, dans cette année euh, ben, si on peut piocher déjà euh, quasiment tout le recrutement euh, de Nice, c'est des anciennes Pépites FM euh, Lovro Major par exemple, ça fait des années que tous les joueurs de FM euh, le connaissent etc, c'est une surprise pour personne pour la communauté, euh, il marche bien euh, d'un point de vue plus personnel, je savais qu'en 2015 j'avais sorti euh, Luka Jovic euh, à 15 ans de Serbie, <rire> ça, ah ouais, ça ouais, ouais. un petit plaisir. Ouais, un petit plaisir. t'imagines. Ah hein, il est ouf. parti au Real. Bon après bon, c'est pas la meilleure trajectoire à Madrid, mais. Ouais, ouais mais. Quand mais quand... se dire bon, il a fini au Real, c'est ça. <rire> donc euh, ouais non, il y en a, il y, y en a, pas mal euh, régulièrement. Donc euh, après il y a des aussi, il y, y a des ratés évidemment. Mmh. Mais, euh, mais globalement le pourcentage euh, réussite versus raté il est, il est excellent en notre faveur c'est incroyable trop bien. incroyable je trouve, ça, je trouve ça et des clubs vraiment. qui ont annoncé officiellement qu'ils utilisaient FM des clubs connus il y a, y a qui il y a Nice justement non euh, Goro il n'y avait pas euh, Saint-Etienne à un, un moment je crois que j'avais vu j'ai vu un, un des recruteurs de Nice ou un ancien recruteur de Nice qui disait que lui il s'en servait d'un point de vue purement personnel donc je ne sais pas c'était tout le club qui s'en servait il euh, y a le président de Toulouse Qui a annoncé euh, l'été dernier je crois ah, Ils allaient Toulouse. recouper leurs informations Avec euh, les données euh, du jeu Et, hum. et oui il y a plusieurs clubs euh, Surtout en Angleterre Ouais j'avais qui... même lu hein. Alors, Je ne sais plus c'était quelle, div, quelle division Mais je crois qu'il y avait même un président Qui avait, qui avait enlevé la partie euh, scout Et qui, qui, qui disait qu'il allait utiliser que euh, Football Manager Après, ah, Je ne sais pas ce que ça a donné du coup <rire> ah, J'ai pas vu ça donc je ne saurais pas dire C'est incroyable mais, euh... Après, au final, fin, pour, pour les clubs qui, qui entrent en contact avec nous, du coup, et qui achètent l'accès à, à cette base de données-là, donc de manière très développée, c'est entre guillemets, c'est comme s'ils recrutaient genre 1500 scouts sur le Attends, pour attends, attends. Club, attends. Tu veux dire qu'il y a des clubs qui n'utilisent pas le jeu, ils vous contactent pour acheter la base de données, pas le jeu Ouais. Ouais, ouais. oh, c'est plus, euh, plus détaillé je, rep ouais. je reprends juste un commentaire les gars de Tiki Taka qui dit les mecs ils basent leur boulot sur des bénévoles MDR tu sais Tiki Taka que même les euh, il me semble à partir aussi, du moment où, spécial... où, où on vend le fameux travail des bénévoles euh, aux meilleurs clubs du monde enfin euh, des clubs qui font partie de l'élite ouais. dans les meilleures ligues du monde c'est qu'il est, est pas si dégueu que ça le travail des bénévoles ouais, quand... ouais, je, pense que non, je crois que lui il veut vend... dire dans oh, oh. le sens où ils utilisent des bénévoles je sais pas, mais en tout cas, en vrai, tu as des passionnés, tu sais, sur PES, je sais pas si les mecs, enfin comment ça se passe, il me semble que c'est des passionnés, hein. peut-être que je me trompe, hein, s'il y a des spécialistes dans le chat, mais vous avez pour les modélisations des visages, des joueurs un peu moins connus, etc., on passe, et même des notes, des notations des joueurs, on passe par des mecs de la communauté à chaque fois. Hein. Ça se passe depuis des années, même sur PES. Du coup, finalement, le gars, il est passionné, il sait de quoi il parle. Après, je pense que l'éditeur a toujours... Euh... Cette intelligence, cette hauteur, disons, et d'analyse, de hein. se dire « Ok, le mec m'a dit une dinguerie, il m'a dit que ce mec-là mmh. allait est le nouveau je-sais-pas-qui. Bah, » Ça, oui, c'est le rôle que... des, responsables, des responsables nationaux qui recoupent mmh. euh, les données euh, des, des, des chercheurs locaux pour pouvoir s'assurer que tout est, ouais, euh, tout est fait. Ça reste, ça reste assez logique, je trouve. C'est fou, c'est fou. Et mmh. euh, bon, Cette année, même, si tu devais donner à, à une petite pépite euh, qui est dans le championnat de France, là, je t'en demanderai pas 10. Il petit... euh, y en a pas mal, mais si, s'il y a un petit peu de sous et que vous arrivez à mettre la main sur un El Shaddai euh, Bachiabu euh, au PSG, ouais. il, est, il est bouillant, potentiellement bouillant. Je dis bien si vous arrivez à mettre la main dessus, parce qu'il a un profil qui nécessite un peu de travail, mais il a le potentiel pour être absolument incroyable. Et c'est quoi quand tu dis euh, nécessite du travail, c'est quoi le travail justement Parce que par exemple, dans son cas, lui particulier, euh, il a des lacunes en termes d'accélération, vitesse, etc. Et donc le truc, c'est que d'une manière générale, un joueur qui est développé par l'IA, quand il est développé, euh, il garde ses forces et ses faiblesses en l'état. Il a un développement qui est uniforme. D'accord. Là où un, où un joueur va pouvoir forcer sur certains aspects de son profil pour pouvoir euh, lisser, entre guillemets, c'est force et faiblesse. Ah ouais, toi, tu vas le faire travailler à fond, du coup, euh, la vitesse, la tonicité, ouais. tout ça. Pour et que, il, il, que sa vitesse et ses accélérations deviennent, euh, pas forcément deviennent une de ses forces, mais que ce ne soit pas une faiblesse. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ça veut dire que toi, dans ton effectif, tu gères euh, individuellement les entraînements, pratiquement ou... Moi, ouais. Ah ouais, pas pratiquement. Je gère en fait. les, les entraînements de toute mon équipe, à mes jeunes, pour être sûr que... Tu wow. taille dans le. Dans ah le ouais, bon ça, un, toi, lui, c'est un général, mon gars. C est... C est <rire> les, les, les, les adjoints, ils n'ont rien à faire. Ils sont, ils sont en train de siroter des petits cocktails dans une chaise longue. <rire> ah, c'est incroyable. Ah, incroyable. Les a... Le staff chez moi, il est, il est bien payé. C'est royal. <rire> c'est royal. C'est important un bon staff Ou même oui. si tu fais tout, il faut quand même un bon staff Il faut quand même un bon staff, quoi qu'il en soit. Euh... Parce que même si tu prends la route du je délègue à mon staff. Bah, vaut mieux déléguer à des gens compétents. Ouais, c'est sûr. Parce que ce bah, sera mieux fait. Mais si tu fais les choses toi-même, dans tous les cas, il y a une part d'éléments de... qui est gérée par le staff. Par exemple, tu as beau gérer les entraînements toi-même. Tout ce que tu fais, c'est juste décider quels sont euh, les ateliers qui sont faits par ton effectif. Ouais. Au final, la capacité avec laquelle les ateliers sont gérés dépend des attributs de ton staff, de tes préparateurs. Donc pour ça, il faut. Euh... Ouais, bon, les faut entraînements, que tu ils sont. Se... Mmh. Hein. Ça veut dire que si tu as un préparateur physique. Est mauvais par rapport à un bon les joueurs ils vont ils vont forcément pas être à euh... moins se développer ou ils vont peut-être être amenés à moins récupérer tous les programmes que tu vas faire qui sont basés sur le physique vont être moins efficaces avec quelqu'un qui mettons une note de 10 en préparation physique là où quelqu'un qui a 20 bah, il sera pas forcément deux fois plus ouais. efficace mais il y a, y a une différence clairement notable là dedans ah, tu me tu sais quoi j'ai trop envie d'y jouer tu m'as <rire> tu m'as tu m'as tu m'as <rire> tu m'as chauffé Bon, mon petit gourou, on est entre amis, mais forcément, on va parler des choses qui fâchent aussi. Vas-y, vas-y. Il n'a Ah ouais, tu sais, la bagarre, c'est la bagarre. Mais on a parlé en plus, Gourou. Il m'a dit ah, Gourou, il est Je vais en faire mon affaire finir. ce soir. <rire> non, <vois> <rire> je finis sa carrière. Non, bien sûr que non. non non. Mais bon, je suis là pour ça aussi. Je suis l'animateur. Euh... Euh, et je pense que il est cool aussi, ça va t'intéresser. Euh, on parle beaucoup du script euh, sur FIFA et PES. Le script sur El Football Manager. El Famoso. Et... Le script existe forcément sur Football Manager parce que c'est c'est du non. Enfin, le, ah, quand moi je veux dire bien. script, c'est euh, vu que c'est un jeu c'est un jeu solo, géré pas l'ordinateur. Il y a forcément des lignes de code qui qui disent à l'ordinateur, tu vois, d'agir etc., etc Donc c'était ça où je disais ça existe forcément. Mais par contre, le côté script où certains se plaignent, c'est euh, tu vas forcément prendre un but à ce moment-là, tu des trucs qui reviennent. Ça, qui reviennent. Ça, ça non. Ce, ce script-là, il n'y en a pas. Bah, la preuve qu'il n'y en a pas, c'est que tu recharges et tu relances ton match, euh, il ne se passe pas pareil. Donc si, si tu faisais 20 fois le même match et que les 20 fois, c'était tout le temps le même score, tout le temps la même blessure, la même minute, tout le temps le même pénalty sifflé, tout le temps pareil. Et il oui, bien et bien il raison, oui, il y aurait un script. Mais, mais à partir du moment où à chaque fois que tu relances ton match, c'est différent. Il hein, n'y a pas de script. Ou alors c'est un script sacrément malin quand même et qu'on qu garde depuis des années. Hein. C'est ça. Et euh, et ouais, c'est pas et fou. Et... Et à partir, enfin, si tu as un script, ou plutôt, je sais pas, certains scénarios de match, à partir du moment où as, tu peux agir sur euh, énormément de métriques, d'éléments et de variables différentes, bah, et que ça change, tort, le, le score, ou que l'événement voilà, change, bah, à partir de ce moment-là, pour moi, il n'y a pas réellement... Enfin, après, je ne suis pas un spécialiste FM. Mais je veux dire, tu sais, quand on parle de script sur FIFA OPE, c'est que, OK, tu ne peux rien faire, mais là, si tactiquement, tu changes certains aspects, je ne sais pas, hein, peu importe, et que finalement le résultat change, bah finalement est-ce que c'est est -ce est ah. du script Je sais pas. Oui, la, la légende, de... la légende oh. du script sur FM, elle vient du fait que la majeure partie des, des joueurs euh, ont une, une gestion de leur effectif et de leur tactique qui est euh, très linéaire. Pas bah. forcément mauvaise, mais qui est, ah. est la même. Quasiment, Je vais donner un exemple. Okay. J'avais l'impression c'était l'année dernière, enfin, non, sur le, il y a deux ans du coup, j'avais l'impression qu'en en fait, si au, par exemple, au cours de la saison, tout, tout allait bien, j'enchaînais les victoires et sans changer ma tactique d'un seul coup, je faisais que de perdre. Je me disais, mais bah, c'est pas possible. Alors, il y, y, y a plusieurs. Ça, ça c'est un ressenti qui existe et qui est réel. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Euh, ça peut venir déjà. Ça peut être juste. Tu peux perdre un match, manque pas de bol. Ouais. Ça peut arriver. Tu peux perdre un deuxième derrière. Vraiment pas de bol, ça peut arriver. Et après, il y a une gestion déjà du mental de tes joueurs. Ouais, hyper conscient. Donc conscience. tu peux faire une erreur là-dedans, voilà. Et après, tu peux rentrer dans un cercle vicieux vis-à-vis -vis du mental de tes joueurs qui vont sous-performer. Et ensuite, tu enchaînes les mauvais résultats. Il peut y avoir aussi un, un problème qui vient de la fatigue accumulée au fil de ta saison. Ah oui. Donc si tu ne si tu gères pas bien tes entraînements ou bien si tu ne gères pas bien la rotation de ton effectif, tes joueurs de ton équipe A accumulent plus de fatigue et vont être amenés à euh, plus vite euh, sous-performer. Donc du coup, tu peux amener à faire des comptes de performance là. Et il y a aussi le fait que le, le jeu, la fameuse adaptation de l'IA dans FM, euh, au fil de tes résultats, la réputation de ton équipe, elle est mise à jour tout okay. au long de la saison. Et le, le truc, c'est que l'IA euh, a une approche tactique, donc de jouer plus défensif, plus agressif ou autre en fonction de toi, euh, entre autres, en fonction de la différence de réputation entre vos deux clubs. Donc si, mettons, ta réputation au fil de la saison dépasse un statut par rapport euh, à la réputation adverse, l'équipe en face de ah toi bon, va faire une approche. Voilà, L'approche va être différente. Et peut-être que la tactique que tu avais jusque-là, face à cette nouvelle approche, ne marchera plus. Ah Et... et enfin non, pas dernière, d'ailleurs, pourquoi je dis dernière Nouveau truc, nouvelle question est-ce que toutes les tactiques sont possibles et, et peuvent fonctionner quand c'est bien fait Ou il y a des tactiques qui vont mieux marcher que d'autres Je sais que, par exemple, l'année dernière, il y avait des tournois où, <rire> où c'était interdit de mettre un milieu offensif, je crois, ou de jouer à deux attaquants, je ne sais plus, il y avait un truc comme ça. ça les strikerless, sans buteur Ça veut dire que c'était un peu cheaté ou... Alors, il y, y a forcément, parce que bah, ça reste un, un moteur de jeu, il y aura toujours des, des faiblesses. Donc, il euh, y aura toujours certains trucs qui seront plus forts que d'autres. Euh, la majeure partie je pense des schémas tactiques peuvent marcher surtout dans une carrière en solo contre l'IA du coup, quand c'est bien fait euh, naturellement tu peux pas balancer un, un, un 8 et t'attendre à faire 38 victoires sur 38 matchs dans ta Ligue 1 ouais. mais, euh, mais tant que les choix que tu fais euh, tactiquement, de consigne, de choix de joueurs, de rôle etc. ont une logique tu peux faire fonctionner à peu près tout toi, t'es un des spécialistes pour faire des tactiques euh, As asymétriques, j'allais dire asymétriques. Mais alors très peu. J'en ai fait juste, euh, j'en ai fait une là cette année pour reproduire un petit peu le style du, du coach euh, Kovac, où je trouve que c'était pas réalisable sans faire une asymétrique. Ouais. notamment pour le, la gestion du cas CDB quand il est titulaire. T'avais changé d'ailleurs après, je crois que ça marchait pas, pas de fou, non C'était pas ça que... euh, Non, ça a fait une très bonne première saison, mais c'est juste que euh, vu que euh, sur la saison suivante, je changeais euh, certains joueurs, etc., j'avais plus ce besoin de rester sur ce schéma-là, et je voulais pouvoir essayer autre chose et mettre un peu plus en valeur certains autres profils de joueurs et tout. Ouais, parce qu'il y a des mecs, il euh, y a quelques années déjà, qui faisaient des tactiques asymétriques y euh, en oh, a tout le temps est... Et est... Mangala c est un grand fan de tactique asymétrique Ça n'existait pas, ça existait... ça existait pas <rire> trop dans le, dans le foot euh... Ou alors c'était moins connu peut-être ça, ça dépend. Le voit... on le voit pas mal Même Deschamps, c'est une tactique asymétrique hein. enfin... le, ça, ça dépend parce que je pense qu il, y a un... Il y a une erreur de, de conception de la chose euh, de... Les gens ils sont trop habitués à prendre pour acquis Les schémas tactiques qu'ils voient euh, Sur la presse, etc. Genre, ils voient un bet 4-4-2 aligné ouais, alors sur l'équipe, ils vont dire « Ok, ça joue en 4-4-2 ». Alors que tu, quand tu regardes, tu fais un euh, pause sur le match à un moment donné, tu vas regarder, ça se comporte bah, pas vraiment en 4-4-2 Monaco, c'est ce exactement ça. Exactement. C'est pour ça, bah, pour mmh. répliquer le style de Kovac, ma tactique est totalement asymétrique. Est quand tu regardes ça. dans l'équipe, ça joue à 4 derrière, alors qu'en fait, euh, ça C'est euh, euh, une, une défense à 3. 3. Une défense Avec Caio qui... qui est beaucoup plus haut, bien sûr. Qui part, exactement. Mais, mais donc voilà, et le truc, c'est que ça, le, les tactiques dans FM, c'est possible. Et ça marche Parce que les, les tactiques, ça peut marcher. Bah, tu, moi, je l'ai ouais. fait marcher de manière très correcte la première saison. Incroyable. Et les, les tactiques dans FM, le schéma que tu poses à plat, euh, suivant les rôles, consignes, etc. que tu mets, c'est pas spécialement, tu vas pas retrouver cette formation exactement sur le, dans ton match. Mmh. Par exemple, je sais que je faisais un test euh, il y a quelques jours, où euh, je vais une attaque à 3 alignée en pointe, donc trois buteurs euh, dans l'axe, et je mettais mon buteur euh, central gauche au marquage du latéral gauche adverse, donc il allait à l'opposé du terrain, sur la ligne de touche, et je faisais l'inverse pour mon buteur central droit. Et du coup, je me retrouvais... Quand je faisais un... une impression d'écran de la position moyenne de mes joueurs sur les 90 minutes, on avait l'impression que j'avais un traditionnel 4-3-3 avec deux attaquants intérieurs, en fait. Ouais. Alors que quand tu regardes juste sur mon écran tactique, Ils sont ça n'a rien à voir. Ça. Ah ouais. Exactement. Il mmh. hey, découle Il y a beaucoup de. J'étais rarement euh, si peu entendu. J'ai l'impression que, es... que tu bois, euh, que tu bois ces paroles. Ouais, complètement. Je bois les paroles. Hein. C'est comme encore une fois, je suis pas du tout expert dans le jeu, même si je regarde hein, tout ce qui se fait, notamment sur les réseaux sociaux autour de FM. Mais ouais, en fait, je découvre, euh... bah, je découvre plein de choses. Et je pense que dans le chat aussi, il y a pas mal de personnes qui voilà, ouais, qui y a écoutent attentivement super cool. Ouais, il y a aussi des connaisseurs, ça fait super plaisir. Mais ouais, franchement, clairement, j'ai n'ai même pas envie de l'interrompre, tu vois, tellement c'est <rire> intéressant. Un plaisir. N'hésite pas si tu as des questions. Il y avait autre chose, autre chose ouais, non, où, dernière chose, c'était que, mm -hmm. je crois que c'était l'année dernière, il y avait des... Bah, en fait, il y avait les joueurs, ils loupaient pratiquement tout le temps leur face-à-face. C'était un peu rageant. y il a, y, a y a deux ans. Il y a deux ans, hein. ça aussi. Et ça, bon, ça... On avait... en entend encore parler de cette affaire. C'est vrai. Et <rire> en euh... fait, ça, c'est marrant, entre guillemets, parce que... Ce qui se passait, c'est que le match engine était extrêmement punitif dès que la tactique n'était pas parfaitement calibrée. Et les joueurs rataient tout leur 1v1 dans ce cas-là. Et le problème que moi j'ai eu, c'est que euh, moi j'avais une tactique sans, sans forcément dire qu'elle était parfaite, mais où j'avais pas cette expérience-là. Et donc quand tout le monde sur les réseaux sociaux me disait « Ouais, machin, les 1v1, ça pue, c'est nul, le match engine s'est éclaté, etc. » Et j'avais répondu le fameux, bah en fait, le problème, c'est votre tactique. Ce qui est le cas dans 99% des réflexions ah, comme as ça. En ah, fait. t'as dû te bien reçu. Et alors, j'ai pris une tollée. <rire> D'autant plus, surtout à partir du moment où on a annoncé, ok, patch note, on a fixé les 1v1. <rire> Et donc là, j'ai dit, ah oui, bon, ah, alors, comme ça, ah ouais. alors comme ça, c'est ah bah la tactique. Ça, on hein. connaît. Mais, mais ouais, non après, euh, c'est vrai qu'il y, y a des trucs comme ça. Mais, mais oui, non, il y avait, comme dit, il y a des problèmes parfois. Le, le match en jean n'est jamais parfait. C'est pour ça qu'on arrive à l'améliorer d'année en année. Mais, euh, mais c'était... Euh, non, après, ça moi, moi je, le prends, je le prends à la rigolade. C'était marrant. Je le prends plus à la rigolade que la communauté, mais, ah. <rire> mais c'était marrant. Ah, la rage sur les jeux vidéo, c'est ce qui fait le <rire> sel du jeu vidéo. Ouais. Aujourd'hui, euh, aujourd les gars, euh, Football Manager, c'est quoi 90% d'offline et 10% d'online euh, Ça dépend des plateformes. Euh, on est sur Xbox depuis l'année dernière et il y a une bonne partie des joueurs sur Xbox qui jouent pour le multijoueur. Donc pour faire des carrières en multi ou faire des, des drafts en mode Alors explique-nous rapidement euh, à combien tu peux faire ta carrière et comment ça se passe euh, à peu près. C'est à autant que tu veux. Okay. Euh, je conseille pas forcément énormément de joueurs. Il euh, faut savoir que les carrières en multi, c'est exactement comme les carrières en solo. Sauf que ben, fatalement, vous avez plusieurs clubs contrôlés en même temps, un par joueur. Et la, la partie n'avance que quand tous les joueurs ont des questions à Est-ce que ça, c'est un défaut peut... Alors, vous voyez non. Euh, c'est plus rigolo quand tu joues avec des gens qui ont le même, euh, le même rythme que toi. Parce ouais. que tu ne sens pas vraiment la différence et du coup, tu as tous les côtés positifs. Bien sûr. Mais si tu es amené à jouer avec des joueurs qui sont un petit peu euh, trop lents, il y a un mode dans le menu où on peut mettre un timer. Ou, genre, toutes les 30 secondes, ça avance. Ah ouais. ou Un truc comme ça. D'accord. Mmh. Donc, euh, on peut régler euh, ce timer, etc. On peut lui mettre des conditions et tout pour s'assurer qu'on ne saute pas euh, certains messages ou certaines actions qui ne devraient pas l'être. Donc ça, ça peut permettre de, de Très bien, ça. mitiger cet aspect, euh, c'est trop long de jouer en C'est presque musique. obligé du coup de mettre ça, enfin, sauf si vraiment… Ah, moi, moi, je ne le mets pas, mais moi, je mets un point d'honneur à jouer avec des gens qui ont un rythme à peu près similaire au mien. Ah, ce que c'est euh, horrible. Comme ça, je m'y perds pas trop. Ouais, vrai. ouais, non, c'est chiant. Quand toi, tu as fait tout ce que tu avais à faire et que tu dois attendre 4 ou 5 heures que ah, ouais. l'autre en face termine, c'est difficile. Et le deuxième mode, c'est la draft Ouais. Ce mode, je le trouve. Incroyable. Et, et je crois qu'il a été amélioré cette année en plus. Il a été très amélioré. Ah, stable. alors vas-y. Je vas suis très satisfait de ses améliorations ah, moi... j'en ai demandé personnellement certains. Ah, moi, déjà, la draft, mmh. j'en ai, ai fait. J'en ai fait. J'ai adoré le système. C'est rapide. C'est fun. Explique-nous. Il n'y connaît pas du tout. Explique-lui. Alors, pour, pour faire un bref euh, présentation de la draft, euh, c'est un mode de jeu dans lequel on peut choisir euh, le format. On propose trois options. Un format ligue. Un, un, format, un format cup élimination directe et un nouveau format qu'on a ajouté cette année qui est le mix des deux donc on peut faire des groupes de 4 qui amènent un format élimination directe pour les deux sortants de chaque groupe okay. euh, après ça donc la draft on peut paramétrer le, un budget de draft et euh, une base de données donc quels sont les joueurs qui vont être inclus dedans exemple et après par exemple euh, tu peux mettre le budget que tu veux maintenant cette année tu peux même euh, cocher une option de budget illimité et euh, tu peux, par exemple, mettre une base de données plus ou moins large. Par défaut, il y a à peu près, il y a les, je crois, les 6000 joueurs les plus réputés du jeu dans euh, la base de données de draft. Et après, on chale, euh, chaque, chacun, autre, euh, chacun un joueur Et chacun, chacun son tour, tour. Euh, doivent sélectionner un joueur euh, pour composer votre effectif de, de 18 à 25 joueurs. Et ensuite, euh, bagarre. Donc, déjà, ça, il et... découle, la sélection, elle est incroyable parce que les mecs, ils, ils se tapent dessus. Tu L'autre, il va prendre Mbappé. Merde, je le voulais. Du coup. Euh... Justement, j'ai déjà vu certains de tes lives, euh, Guru, justement, où tu pas mal de tweetos mmh. ou de créateurs de contenu. Je trouvais ça assez fascinant. J'aime trop, en fait, le système de draft. Et, et justement, je ne sais pas si vous avez tout fini à ce niveau-là, mais moi, en fait, ce qui m'intéressait, enfin, ce qui m'intéresse, hein, une des choses qui m'intéressent le plus, c'est vraiment, euh, je, vois, je vois pas mal de perspectives, finalement, avec tout ce qu'on se dit. Avec l'e-sport, pour l'e-sport, euh, avec FM. Du coup, je ne sais pas quelle est la politique aujourd'hui de football manager par rapport à l'e-sport, par rapport aux différents championnats, euh, une scène compétitive euh, complète qui peut, être, euh, qui peut su voilà, survenir d'ici euh, quelques temps, quoi, rapidement Moi, je, je les pousse fortement dans cette direction d'un point de vue personnel. Parce que mmh. sans forcément parler d'e-sport, euh, je crois très clairement au fait qu'il y a moyen d'avoir un compétitif euh, très marrant et sérieux sur le jeu. Je mmh. pense pas que ça passera par la draft. Euh, je pense que le mode de fantasy draft, il est, il est trop lent. Tout le process de la draft en elle-même euh, peut prendre plusieurs heures, donc avant d'arriver mmh. au match. Donc euh, faire ça de manière compétitive, je pense que ça va être trop indigeste. Mais euh, on a un mode qu'on appelle le face-à-face, -face, qui permet de juste charger un effectif, soit un club existant dans le jeu, soit un effectif euh, complètement créé ouais. à l'éditeur en amont. On peut même ouais. exporter un effectif, par exemple, bah, ma fameuse carrière à Monaco 2059, je pouvais exporter mon effectif en l'état et l'utiliser dans le mode face-à-face. -face. Et, et ça, ça, ça permet, euh, ça peut permettre de faire des compétitions dans les formats euh, exactement qu'on veut, parce que tous les matchs sont joués de manière individuelle euh, là-dedans. Et du coup, alors ce serait quoi le format Ce serait, chaque... par exemple, nous, on fait notre partie chacun et c'est celui qui fait le meilleur score à la fin ou c'est en... en ligne et on se tape non, les contre les c'est un match en ligne, en joueur contre joueur. Après, il y, y a des organisateurs qui font des... Qui pense à faire des, des, des events ou autre un minimum compétitif ou c'est juste ben, vous faites votre cas de votre côté et après on fait un classement et on donne des points en fonction de certaines réussites dans la carrière en question. Par exemple, aujourd'hui, si tu as gagné le championnat, tu gagnes tant de points, si tu as gagné le championnat, ouais. tu gagnes tant de points, etc. Aujourd'hui, euh, sur un match, toi contre Mac Gaming, on vous donne tous les deux, euh, je prends Mac parce que voilà, il est là, on vous donne tous les deux le un effectif comparable tactiquement, vous pouvez vous taper et il y aura un qui sera meilleur tactiquement sur trois, par sur trois matchs. Euh, bon, l'aléatoire du match, jeu, mais, mais, mais l'aléatoire oui. en fait, du jeu, il est, il, il y jouera, il y jouera pas. L'aléatoire du jeu, il est déjà euh, pas mal gommé dès que tu arrives chez des joueurs expérimentés. Euh, et il l'est d'autant plus quand tu augmentes le nombre de matchs joués. Donc quand tu vas chercher un BO3 ou un BO5, Ouais. Enfin, plus tu avances dans le nombre de matchs que tu vas jouer dans ta série, plus l'aspect aléatoire va être euh, gommé. Et, ça, est Et il est davantage si tu joues avec euh, bah, tu joues des, des joueurs très expérimentés qui sont capables de s'adapter tactiquement à ce que fait leur adversaire, etc. Et qui comprennent exactement ce qu'ils font. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi Parce que ça veut... Tu vois, certains, ils jouent et tu as l'impression qu'ils subissent le jeu. Et... Alors qu'en fait, c'est vraiment eux les maîtres de football Manager, C'est vraiment eux qui ah, vont il faire Ils pourraient. Après, euh, si tu as euh, les herbiers et que tu joues le Real Madrid, tu, tu tournes le truc comme tu veux, tu vas subir. <rire> bien sûr. <rire> Bonne chance. Mais, <rire> ouais. <rire> mais, ouais voilà. Non, mais tu vas subir. C'est-à-dire que c'est tes choix qui vont faire. Euh, euh, ouais, là, sûr. comme tu dis, c'est le meilleur qui gagne. Alors que ce serait le jeu qui déciderait de la moitié des trucs ça bah euh, ce serait un peu tu lances une pièce et puis un coup c'est toi un coup c'est après ça, ça reste ça reste du du management donc il y a forcément une part qui est en dehors des mains des utilisateurs d'où l'intérêt de faire des BO3 ou BO5 pour justement niveler un maximum euh, ouais. cette partie là par exemple toi en draft du coup tu gagnes tout le temps contre euh, des influenceurs alors non. Euh, non, non, non, non. Euh, D'ailleurs, notre, notre bon cher Alix euh, se prend un malin plaisir à rappeler à la moindre occasion qu'il a gagné une draft <rire> où j'étais présent. <rire> mais... ah, Alix a gagné un truc incroyable. Ah, un, oh, improbable. Tu m'étonnes qu'il un, un, un véritable hold-up. Petit tac, tu, mais, tu euh, vois, mon ami Alix. Le... Le... Il faut un tac les... à chaque, chaque mardi débat, il y a un tac. Ça, c'est pour lui. <rire> non, après, ça, ça c'est marrant aussi. Après, il faut voir. Euh... Je prends... Depuis que, depuis que j'ai signé chez Sport Star Active, je ne prends plus trop au trop sérieux tout ce qui est minimum compétitif, etc. Parce que ben, je ne suis, suis plus dedans. Ouais. Donc en général, je me contente de mettre ma tactique et de voir comment ça se passe. Et au pire, si ça ne marche pas, j'en charge une deuxième. Euh, je ne suis pas trop dans la pause de 15 minutes à la mi-temps, juste pour dire, ok, le changement tactique. Faut ouais. que je ça, ça, ça, comme ça, les forces en face, et ça, ça, ça. Donc ça, je ne me prends plus la tête euh, là-dessus. Euh, je ne dis pas que si je le faisais, je gagnerais plus. <rire> c'est pas sûr, attention. <rire> mais, euh, mais, mais voilà, non, je ne me mets plus la, la pression. Mais ce qui rend du coup, moi, mon expérience beaucoup plus fun. Je suis en mode euh, rule total et c'est trop bien. Ok, fou. fou. Euh, petite, euh, petite, petite question qui me vient comme ça pour un mec qui ne connaît pas trop le jeu. Mm -hmm. C'est plus dur de commencer une carrière avec euh, Orléans, avec l'USO, qu'avec euh, le PSG et c est, c est... Oui. Ouais. Il palais... y, oui, y a un côté difficile entre guillemets à prendre un top club qui est que euh, si ça se passe pas très bien très vite, tu peux sauter très très vite, ouais. mais, mais c'est la, la seule contrainte. La qualité des joueurs est telle, surtout avec Paris par rapport au reste du championnat de France, la qualité des joueurs à disposition est telle que pour faire très imager, ils vont faire n'importe quoi tactiquement, ça va marcher. Parce ouais. que t'as toujours l'éclat de génie de Messi, Neymar, et Mbappé, ou à l'inverse Donnarumma ou Navas dans les cages, qui font que euh, voilà tes, tes erreurs vont être rattrapées. Non, mais quoi, avec fait... Orléans, si tu fais n'importe quoi, tu te fais violer. <rire> <Tu rire> J'avais si fait, star, fait une saison avec Orléans, et c'était dur. C'est difficile. Déjà, tu, bah, connais, tu pas connais pas tous les joueurs, les joueurs, joueurs, les joueurs sont pas très bons, donc c'est difficile de mettre en place euh, les éléments, ouais. etc. Mais... C'est ça, exactement. Boy Imad, t'as envie de te lancer là en vrai, ça fait longtemps que j'ai envie de me lancer, du temps, mais le truc, je, je regarde certains là, à chaque fois, hein, comme un, on va dire, je suis un FMX, tu vois, je connais rien, mais forcément, ça touche au foot et surtout à la gestion. Mais voilà, il me faut du temps, honnêtement. Parce que tu connais, on va dire, ouais, t'inquiète, oui. on va se lancer, on va faire les choses. Oh, on sera en 2026. Non, je pense, je pense, non. Honnêtement, je conseillerais pas à quelqu'un de se lancer dans FM s'il si a pas le temps de, de s'y mettre. Genre ouais, juste euh, 30 minutes, une heure, pas ci par là, ça va pas oh. être intéressant. Ouais c'est ce que je me dis Après ouais. plus... enfin, je plus dis pas plus... qu'il vous faut 2000 heures devant vous mais. <rire> ouais tu peux facilement ouais, je... jouer euh... Ouais tu peux facilement faire des 3-4 sessions de 2 heures dans la semaine Et, mm. et prendre du plaisir après... Mm. Ap après ce système de draft moi je trouve ça cool ouais, tu ça vois, ça Genre cool. demain tu te lances une soirée Là je suis Alors, Par contre ça aussi attention moi, hein. Suivant avec qui t'es Moi je sais plus avec qui j'étais Le mec il y en avait il mettait 10 ans à choisir les joueurs. Ça... ça ça te fait <rire> péter les plombs <rire> C'est ah, ça, ça. pareil, on a, on, a, okay. on a réduit le, le, le timer pour les, ah, les ça, des, des joueurs pour le draft. Mais je reviens au draft justement en parlant des petites nouveautés que j'aime beaucoup. C'est que maintenant on a la possibilité d'utiliser des bases de données euh, éditées ouais. euh, pour création de draft. Ce qui veut dire que si par exemple moi je veux faire une, une base de données où par exemple bah, je nous rajoute tous les trois dans la base de données, on pourra se drafter euh, dans notre draft. Nos joueurs nos joueurs, ah, énorme. Euh, ou tout autre joueur créé, ou alors euh, on peut mettre, ben, je ne sais pas, Lionel Messi à 20 ans et remettre des attributs euh, plus forts. Bon, je sais pas si c'est possible de lui mettre plus fort, mais euh, c'est possible. Et donc ce sera maintenant, on peut utiliser ces bases de non là. On a aussi le, les options de mettre des critères de draft, euh, ou en gros maintenant on peut mettre par exemple, ben, pour les choix de draft de 1 à 5, vous ne pouvez prendre que des joueurs de plus d'un mètre 70. Ou alors, euh, que des choses. Ah, hein. et, et on peut cumuler les restrictions entre elles. Par exemple, on peut être que des, euh, que des binationaux euh, français-algériens, par exemple. Ah oui. euh, et tu etc., peux faire ça Que des choses oh, ouais. Tu peux que des choses. C'est incroyable. Alors, il n'y a pas, pas ce filtre-là de chauves, ah, mais... Toujours le racisme. <rire> L'année prochaine, on compte sur, ouais, je compte on sur va, on vous on va demander. Ouais. Alors, ouais. filtre Calvas... Non, non à beau chauve tu vois. tout ce qu'il faut. <rire> ouais, le racisme anti chauffe c'est fou. Aujourd'hui, c'est quoi les axes d'amélioration de Football Manager Est-ce que Football Manager est pas arrivé à son top Non. Non. Vas-y, c'est quoi Non, bon, il y, y a toujours, il y a toujours mieux à faire. Le jeu, il est jamais parfait. Et est-ce qu'un euh... jour on pourrait avoir euh... Parce que là, tu as dit que le moteur, il a été amélioré. Est-ce qu'un jour on pourrait avoir un moteur graphique, euh... bah, pas photoréaliste, mais mmh. mais pas loin. C'est pas impossible. Je vais pas dire non jamais. Enfin, on sait jamais. S'il faut FM, ça sera encore là dans son ans. Et j'ose espérer qu'à ce moment-là, on aura des meilleurs visuels pour les matchs 3D. Ah, c'est ouf. Mais, mais on ne sait jamais, regarde, il euh, y, a, y a 20 ans, il n'y avait que les commentaires, euh, il ouais. y a 15 ans, ça a rajouté les pions 2D, et là, on est passé à ça. Ça fait combien de Donc, temps, là, qu'il y a euh... les, les, les, les, le 3D Ça fait quelques années, maintenant. Je ne sais hein. pas, j'ai n'ai pas, pas la date. Ouais, je m'en rappelle mais, des ouais, ronds, ça, ça va faire 10 ans peut-être. D'ailleurs, il y en a encore qui jouent avec les ronds, il y en a qui préfèrent. Ouais, a, les ronds. Je crois qu'il y a 2%, 2 des joueurs qui jouent avec la 2D encore. Ah ouais bah, C'est comme les mecs qui jouent avec les flèches sur les jeux de foot, ça c'est... Mm il y a toujours des mecs qui ont un petit blocage. Donc, euh, non, non, ouais, après... Euh... Moi, <rire> ah oui, je parlais de toi. Ça va être... <rire> <rire> mais donc, non, je pense que ce n'est pas... pas spécialement à l'ordre du jour euh, tout de suite. Ouais. Euh... Mais, euh, mais voilà, le jeu, il a, il a su évoluer plusieurs fois sur cet aspect-là. Je ne sais pas quand, mais ce ne serait pas aberrant qu'il y ait une autre amélioration dans le futur là-dessus. Et là, du coup, ouais, ouais, les pense... gros axes... Ah, pardon, il est vas-y, vas-y. Non, non, je pense pas qu'il y ait de, qu de limites, en fait, Luthor. C'est-à-dire que les limites qu'on se faisait nous-mêmes à l'époque, je pense qu'on les a largement dépassées. Hein. La technologie va très vite. Et en vrai, aujourd'hui, tu as des jeux qu'on qu ne pouvait pas soupçonner en termes de, de puissance, de graphisme, ou tout ce que tu veux. Du coup, en vrai, ouais, on n'a pas vraiment d'indicateurs et de plafonds. Mais hein. pour revenir au, aux limites, du coup, que tu demandais, euh, Luthor. Ouais. Je pense déjà, ben, continuer d'améliorer ce qui est déjà dans le jeu. Sans, sans, sans même aller vers les, les nouveautés parce qu'il y a toujours euh, du mieux à faire on peut toujours faire mieux sur le, le match engine on peut rajouter bah, par exemple euh, une des critiques est faite, on rajoute pas mal d'animation mais on n'a pas d'animation pour les passements de jambes euh, par exemple ou certains gestes techniques etc ils sont pas spécialement retranscrits dans le moteur de match donc on peut avoir des améliorations de ce côté là on peut avoir de meilleurs comportements des joueurs dans certaines situations et même en dehors des matchs chaque module peut être amélioré, il n'y a rien qui est fait de manière parfaite. Et après, là où c'est bien, c'est que le foot, il continue d'évoluer. On retrouve dans le staff, euh, tous les ans, tous les deux ans, il y a des rôles qui n'existaient pas avant qui apparaissent, donc ça, il faut que... On voit pour comment les intégrer, etc. Il y a les, les analystes COVID. de données dans FM, c'est pas. Il y a les tests Covid avant les matchs aussi euh, Non, on a fait le choix de ne pas intégrer le Covid dans FM. Tu imagines toi, ton joueur, il y a sur le Covid avant une finale de l'été. C'est l'angoisse. Je c'est personne en... ne ouais. voudrait jouer à ce FM-là. Bah, bah oui, mais vous vous êtes posé la question quand même La question s'est posée, mais il y a eu la réponse dans la foulée de la question, je pense. D'accord. Non mais ouais mais c'est un truc claqué qui arrive en réalité. Je pense que les éditeurs sont mmh. toujours dans cette perspective de ok de retranscrire la réalité euh, en mode simulation, mais oui. les, mais des choses cool quoi. Voilà il y a des, choses, cool, qu de voilà, y a ah. des choses en vrai laisse-moi quoi. Je suis dans mon jeu et Let's Go quoi. <rire> Je pense que s'ils avaient le choix ils n'auraient pas retranscrit le Brexit honnêtement. Ah, ah. Ouais, parce que bah, tu sais mais, mais c'est trop important façon... c'est trop important dans le foot pour pas le retranscrire. Tu Surtout sais que... pour un studio anglais. Mmh. Moi j'ai ouais, un truc tout con c'est quand j'avais fait j'avais fait une saison avec Arsenal. Mais en fait, mmh. je me prenais la tête parce que tu as un nombre d'anglais minimum dans ton effectif. Et mais ça, une... c'est pareil pour euh, tous les effectifs d'Europe. Il faut avoir euh, encore plus pour les Ouais, mais en, en Angleterre, le problème, mais... c'est qu'en Anglais, il n'y a pas beaucoup d'anglais. Et en plus, très ils sont très chers. Oh, la galère. Bah, ça, ça, mais c'est là où, où FM est, est bien fait, entre guillemets, parce que c'est comme ça que tu te retrouves avec des transferts de McGuire pour des montants bah, oui. astronomiques. Euh, là, tu etc. comprends. Tu comprends. C'est ça, parce que ça s'arrache pour ces places-là de… de... Tu peux avoir que 25 joueurs inscrits, et sur tes 25, il te faut 8 anglais. Ah, c'est galère. Il y a, y a très vite, surtout vu le niveau compétitif de, de la ligue là-bas, il euh, y a une grosse bagarre pour ces, ces joueurs-là, surtout quand ils sont qualitatifs. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est clair. Mais tu vois, tu apprends... Ouais, apprends des trucs. Hein. Franchement, tu apprends des trucs. Euh, bah, les amis, je vous propose que pour ce dernier quart d'heure, on passe aux questions du chat. Parce que là, j'ai l'impression que le chat est bouillant. Question réflexion d'ailleurs, les gars, lâchez... n'importe quoi, ouais, si vous avez des avis… Lâchez si vos meilleures lui. questions, bah, les questions, les gars, c'est maintenant. Du coup, on passe aux questions, vos questions, les avis. N'hésitez pas encore, merci d'être présent sur le chat. Hey, Loris, il me ferait parce qu'il a... Lui, j'ai eu trois joueurs forfaits pour infection virale au même moment, ça ressemblait bah, à du Covid. C'est le concept d'une infection virale, c'est que Excuse ça ce se transmet. Ah oui, oh on n'a pas attendu le Covid. Ah, ta -da -da -da. Ah, il t'a clash Il t'a clash. <rire> Mais attends, moi, il y avait une réflexion. Il y a un gars, c'est Yann qui a dit as pendant Ce jeu a... a failli m'écouter. Ce jeu a failli m'écouter mon couple, excuse-moi ah, ah, bah, le Une vraie drogue Comment tu veux que je me mette ça jeu, le, plein, jeu est cité, le jeu est cité euh, dans euh, certains... un certain nombre de cas de divorce euh, en Angleterre Mais, mais, mais bah, justement, attends, y na... gourous, ah, il y ouais. en a eu 36 ouais, ou 37 ouais, ouais, ouais. au Royaume-Uni Yana, ouais, yana, yana est-ce que Yana a choisi <rire> sa femme ou a choisi Football Manager ça, Il n'a pas répondu Motive, Motif de divorce, Football Manager, cité au tribunal C'est un truc de ouf, les mecs, vous rendez compte Ah, il y a mon Tito, salut mon Tito il demande est-ce que c'est bien de débuter avec Newcastle Alors déjà là si tu commences Moi avec je, trouve, je trouve que Newcastle est un challenge intéressant Maintenant, ils ont, bah après ils ont le cas du, du budget absolument Oui ça veut dire que là jeu. faut que tu configures avec un budget euh, mais, euh, mais, ouf, mais ouais, ouais ils ont, je crois ils ont 230 millions de budget dès le premier mercato là dans le Ah jeu. là dans le jeu c'est euh... déjà mis ça oui, oui bien sûr, Ah on est au taquet sur ce genre oh, de ouais, choses C'est un truc de ouf, ok bah, Je mais pensais euh... pas aller le configurer Alors pour le coup non Bon, ça a été fait à, à je crois, à un ou deux jours près, on a pu le mettre dedans. Mais en gros, moi, je trouve que le challenge, il a un côté intéressant parce que il y a le fair play financier qui traîne derrière. Ouais. Euh, pour inscrire les joueurs, comme tu disais, il y a les limites des 8 formés au pays, les formés au club, etc. sur les 25, donc il faut toujours faire attention à ça. Ah oui, il y a les formés au club Et au-delà au du bête fair play financier qu'il y a euh, globalement en Europe, il y a des règles de fair play financier propres à l'Angleterre où ils ne peuvent pas euh, augmenter euh, leur masse salariale au-delà d'un certain pourcentage par rapport à l'état qu'elle avait à la fin de la saison précédente. Euh, ah sinon, ouais, ils prennent des pénalités de, de points. Ça. Voilà, donc il faut pas... Tu peux... Il y, y a tout à construire et t'as les sous-pours. Et donc c'est incroyable, et t'es dans une ligue extrêmement compétitive. Mais... Donc c'est super marrant, mais faut pas trop faire de dinguerie ouais, parce que, que conséquence. Faut <rire> que tu construises sur plusieurs années, tu peux pas te dire la première saison je pète tout euh... Bah tu peux le faire, mais il mais faut que tu assumes sur la saison 2 ou la saison 3 après où tu vas avoir des retraits de points et où du coup certains joueurs vont peut-être vouloir partir ou ne vont pas vouloir revenir, etc. Tiens, il y a Safet Sousitch qui dit, euh, il veut absolument parler de ça, il dit en conférence de presse, il n'y a pas les... Y a... Il y a pas de modèle. Voilà. Oui. Ça, ça je pense que le studio en est conscient. Et... Oui, j'ai fait... J'ai moi-même fait la réflexion personnellement là-dessus. Euh, je sais pas si c'était une volonté ou pas de, de pas le faire enfin je pense pas que c'est volontairement de pas le faire je pense que c'est un manque de temps plus qu'autre chose parce que c'est clairement pas une priorité et on a mine de rien sur un, un jeu annuel euh, des, des échéances en termes de temps à, à suivre et du coup il y a clairement une priorité à donner à certains éléments du ouais. jeu et, et encore plus là cette année où 100% du jeu a été développé euh, en télétravail. Et donc, ce qui est un challenge absolument incroyable. Ah oui. Et donc, du coup, il y a pas mal de choses qui, bah, nécessairement, on ne peut pas faire autant quand tous les développeurs sont en télétravail que quand tout le monde est au studio euh, toutes les, toutes les journées, quoi. N'hésitez pas dans le chat à remettre votre question, parce qu'après, en fait, elle passe. Chemzu, euh... peut-on rêver qu'un jour, je découvre la question avec toi, à venir assez lointain, avec évidemment une gestion de licence croisée, il puisse y avoir un partenariat Cross game, faire interagir FM sur la gestion et FIFA PES ou un autre jeu sur le gameplay, j'avoue que ce serait incroyable. Est-ce que ça, tu ah, crois je... Moi, moi, j'y crois pas. Enfin, Je dirais pas que c'est impossible ou autre, mais Parce que ça paraît très pas. très compliqué au niveau de développement. Je pense que c'est dans... dans... Oh, en tout cas, à l'instant T, sans trop m'y connaître côté marketing ou autre, je trouve que c'est dans l'intérêt d'aucun des éditeurs concernés. Bon, c'est sûr. Pas faux. Ouais, parce que le but des jeux à, à, à gameplay, FIFA euh, et les autres, c'est qu'ils réussissent à faire euh, à peu près aussi bien dans leur mode carrière. Bon, ils en mmh. sont loin. À, à moins, à moins qu'un des, des éditeurs concernés euh, rachète un des autres studios. Ouais. À ce moment-là, on peut envisager ça comme ça. Mais si tous les studios restent en entité propre, faire un partenariat comme ça, j'y crois pas. Euh, Monsieur Quinton, yo mon, euh, Monsieur Quinton, je t'avais vu tout à quelle est la position de S.I. pour l'acquisition de nouvelles licences J'ai l'impression qu'il ne veut pas participer à cette guerre ridicule entre FIFA et P.E.S. Alors déjà... Euh, on n'est jamais contre acquérir de nouvelles licences, déjà, mais ça je... a un, un coût. Et Petite il faut question. pour répondre sur le FIFA P.E.S. Euh, FM n'est pas vraiment concerné par ça. Ouais, par exemple, ce n'est pas le même type de jeu de foot. Voilà, une licence exclusive à FIFA, tu peux la retrouver dans Football Manager, il n'y a pas de souci. Oui. C'est très rare les cas où, bah, comme il y avait eu avec euh, notre bon vieux Zebra FC euh, sur FM, ouais. qui sont des le licences lit. exclusives euh, totales, qui nous, qui nous concernent aussi, vu que c'est un jeu de management, et à l'inverse euh, des jeux euh, comme FIFA et PES. Donc aujourd'hui, le... Oui. le seul frein d'avoir de nouvelles licences, c'est l'argent. Le... Euh, ouais, c'est ouais. parce que ça coûte ah, cher. C'est clairement le coût de... Le oui, jeu, il, très très pourrait, il pourrait être... Après, ils ont, aussi, voilà, ils ont aussi des exclusivités. Il y a certaines ligues ou autres euh, qui juste ne euh, veulent pas j'imagine, ou euh, qui préfèrent se concentrer sur une seule licence, ou qui veulent développer leur propre trucs de leur côté, etc. Il y a un milliard de raisons. Les finances, en font sont une raison majeure, mais il y a beaucoup de raisons pour lesquelles euh, c'est pas, pas forcément ça. Et on voit de toute façon, peu importe le jeu, même euh, des, des, des jeux avec des budgets colossaux comparés euh, à ceux de FM, n'ont pas toutes les licences. Bien sûr. Ouais, parce que ça reste un petit studio quand même. Hein, euh... Oui. Ça reste, euh... Mine de rien. Euh, le risque par rapport au, au, au début, je t'invite. On en a parlé au début du live. Donc, euh, je t'invite à aller voir la, la rediff si tu veux, euh, mon ami Tito. Est-ce que ça existe des joueurs des joueurs cheatés sur FM Vous um, y beaucoup moins maintenant. Ouais. Après, il bah, y a des joueurs cheatés entre guillemets. Mbappé, il est cheaté. Ouais. Enfin, euh, de, c'est cheaté, mais c'est euh, dans la vie entre aussi. guillemets le reflet de la réalité, voilà. Euh, oui. maintenant vu que le, le travail des chercheurs est beaucoup plus encadré et beaucoup mieux défini euh, on a plus trop ça après je dis pas que ça peut pas arriver on... il y a certainement des dingueries qui traînent parfois dans la base de données etc et qui passent inaperçues. Mais, mais ce qui était le cas il y a une dizaine d'années ou plus avec euh, les Maxime Tsigalco qui avaient 20 partout etc et où les Freddy Hadou qui étaient incroyables mais et... Après, Freddy était incroyable dans FM, mais bon, la, la presse Hadou, et les ouais. acteurs du foot étaient ah ouais. unanimes également de leur côté. Donc, ce n'est pas totalement de notre faute, on va dire. Ouais, ça devait être le, nou le, le nouveau pelé, ouais, quoi. Fred un... c'était incroyable à l'époque. Donc, euh, donc, non, plus trop. il n'y en, en a plus trop des, des joueurs qui sont euh, totalement cheatés dans FM. Après, il y a des joueurs qui ont des attributs qui ne payent pas forcément de mine dans le jeu. Et qui performe très très bien sur le terrain parce que les attributs sont euh, parfaitement calibrés pour euh, certains rôles par exemple. J'ai une question, j'ai oublié. J'avais vu un truc passer, tu vas nous dire si c'est vrai ou faux. Comme quoi, il y avait, sur tous les attributs qui existent, finalement, il n'y en avait que quelques-uns qui étaient vraiment... Euh, qui étaient vraiment euh, tu vois ce que non. je veux dire Tu l'as vu passer aussi ce truc-là Oui, mais non. D'accord. En fait, le, le fameux test qui avait fait ça euh, avait mis des conditions tel que seuls ces attributs-là étaient mis en, en lumière. Ah, il a truqué son test Bah, truqué, non, mais il l'a orienté. Par exemple, ça. il avait mis tous ses joueurs, ils avaient 20 en vitesse, accélération, dribble, agilité, etc. Ah, oui. Ils avaient un dans tous les autres attributs. Donc euh, oui, t'as un en finition, etc. Mais toute sa tactique était tournée autour du fait que ça va ces joueurs aient ces profils-là. Donc il avait tout son bloc très euh, regroupé dans l'axe, donc qui gommait un maximum... Euh, le, les faiblesses défensives de l'équipe par le pur nombre présent euh, qui bloquait la construction adverse et il jouait sur des contres et du coup avec bah, que des joueurs qui avaient 20, 20 en gros il avait il avait les, les 11 joueurs les plus rapides du monde sur le terrain donc forcément tu peux rencontre euh, même si euh, ils ont un en finition bah le nombre de contres et c'est que des situations ouais. euh, où es du, juste au, face à face au bout de 30 gardiens, 15, euh, il va bien en mettre une quoi bah pas forcément au bout de 30 au cas, à beau avoir un en finition, ça c'est un footballeur professionnel au final. Ouais, mmh. oui, c'est pas Donc euh, il y, y a un minimum, euh, voilà, à prendre en compte, c'est pas, ouais, pas, ouais, pas toi ou moi qui allons au five euh, <rire> la première fois depuis 10 ans. Euh, voilà. <rire> c il y a une question de Molo par en live, je joue sur Sorare et pas mal de managers viennent de FM. Apparemment, utiliser FM pour jouer à Sorare leur est très bénéfique. Euh, Molo, bah figure-toi que très bientôt... Ici même dans Mardi Débat, on fera un débat sur Sora avec mon ami Découne. Donc euh, Donc voilà, tu seras le okay. bienvenu. De toute façon, euh, voilà, sur Sora bien sûr, mais euh, comme tu l'as dit déjà, dans le vrai foot, c'est utilisé. Donc pourquoi pas sur Sora Tu joues un peu vu... à Sora ou pas, euh, Gourou Pas du tout, j'ai aucun intérêt pour. <rire> ok, d'accord. T'as vu des questions euh... Ou même toi, Gourou, s'il y a un truc à laquelle tu veux répondre, n'hésite pas. Hein. Euh... Alors. Le, là, il y a Loris qui te demande ton joueur coup de cœur de l'ASM dans Football Manager. Ah, C'est dur, hein, ce qu'elle est en il y, y, y a quelques années, j'aurais dit Bouchilia. Ouais. Mmh. Bien aidé par le maillot dédicacé qui est derrière moi. Ah. Vendu. Mais, euh, mais, euh, ah, mais, mais non, là cette euh, cette année, ça tourne entre euh, Diop et Chouameni Diop a une petite longueur d'avance parce que euh, il a une ou deux années de plus euh, à être apparu euh, sous les couleurs. Mais, euh, mais ouais, non, Diop et Chouameni, c'est mes bébés. Et je suis un grand militant pour améliorer leur niveau et leur potentiel dans le jeu. Je travaille fort pour eux. D'accord. <rire> bon, ça... On a déjà Chouameni qui est en équipe de France. job euh... ouais. qui brille avec les espoirs, déjà, déjà dans... dans la vraie vie, c'est déjà... énorme, déjà. Ah, non, bien sûr. C'est énorme. Euh, ouais, C'est veut... pour ça que je me permets de forcer pour qu'il soit amélioré dans le jeu Bien sûr <rire> ouais, Tiki... C'est pas juste un intérêt personnel Tiki Taka qui, qui, euh, qui dit est-ce que tu ne penses pas que le jeu n'est pas assez réaliste euh, Comment ça Tiki Dans quel sens Je pense que moi quand il joue de manière réaliste il est relativement réaliste ouais. Mais dès lors que tu joues en roue total, ça reste un jeu vidéo est-ce est euh... que, est que finalement, ça les gars, c'est pas pour tous les jeux, bah, les jeux de foot aussi Parce que c'est des questions qu'on a souvent, même sur PES, ou même FIFA, on te dit, ouais, il y a parfois des mecs qui te disent, ouais, c'est bon, le FIFA, c'est réaliste, c'est lent, etc. PES pareil, tu le vois le mec, hein, le, le même gain, deux jours plus tard sur Twitter, c'est n'importe quoi, le jeu est pas réaliste, est-ce que ça dépend pas finalement de ton adversaire, et de, voilà, de personnes de la communauté, etc. qui jouent d'une certaine manière Je vous pose la question, les amis. Que moi, que je, trouve moi que je, intéressant, je suis d'accord hein. avec le fait que ça dépend comment, comment tu joues. Tu peux jouer de manière réaliste à FM. Tu peux très bien dire euh, « Ok, euh, j'ai euh, Monaco, machin et tout, donc euh, je vais plutôt chercher les pépites euh, dans certains secteurs euh, du globe, etc. Euh, » ouais. À l'image qu'a fait le club à ce moment-là. Ou où tu, où peux... tu peux gonfler ton budget et aller acheter des gros joueurs et… Et... Ouais, voilà. Après, c'est à, de... à toi de faire le truc. Y a... Après, c'est sûr que le jeu te donne des opportunités qui n'existeraient pas forcément euh, en vrai. Et de la même manière, tu peux faire des tactiques qui sont irréalistes en vrai et qui vont marcher parce que c'est un jeu vidéo. Ouais. Et là, tu vas atteindre des résultats irréalistes. Euh, je parlais, bah, tu parlais de mes fameux... Bah, comme le, ouais. le, le note euh, Tiki -taka dans le chat. J'ai fait une tactique avec euh, deux buteurs et qui terminent à 100 buts euh, chacun quasiment. Oui, c'est irréaliste. Après, c'est réaliste, euh, mais s'il faut, c'était le foot de 2040. Donc, euh... ouais, ça, ça <rire> <de côté, rire> <voilà. rire> Peut-être en 2040, c'est possible. Et il y en a qui dit que bon, le jeu ouais, est trop fait... facile. Qu'est-ce que tu en penses Les mecs gagnent la Ligue alors, des Chansons avec Trouduc City en quelques années. Alors, j'entends je suis... que, que le jeu est trop facile. Je pense que es moi, je n'ai jamais, dit... jamais dit que le jeu était difficile. Je pense que dès lors que tu te plonges un minimum dedans, tu peux comprendre assez rapidement comment certains éléments marchent et tu peux les exploiter euh, de cette manière-là. Et après, j'aime rappeler aussi à la communauté qui dit « Oui, euh, le jeu, il est sorti il y a une semaine, il est trop simple, etc. »« Oui, mais poto, tu as 10 000 heures de jeu cumulées sur les quatre dernières années, donc tu connais minimum les bases ouais. quand même. » Et moi, je l'aurais mauvaise euh, si, par exemple, je commence League of Legends là, je joue deux semaines sur le jeu et je peux taper des mecs qui ont 20 000 heures de jeu dessus et qui mmh. sont masters, etc. » c'est ça il pas faut pas l'oublier. Le jeu repart pas de zéro chaque année. Et en ça, tu dis, ces mecs-là, euh, qui commencent le jeu et qui trouvent ça facile, tu leur dis, allez allez, fait, allez jouer contre un mec qui a, qui a énormément d'expérience. Mais... Normalement, il va vous exploser. Pas, pas nécessairement. Tu serais surpris par le nombre de personnes qui ont énormément d'heures de jeu et qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais... Ah. <rire> mais... mais non, après, la majeure partie des gens qui trouvent le jeu trop facile, c'est les gens qui sont déshabitués déjà. Et qui font la réflexion, par exemple, là sur le FM22, bah, il vient de sortir, il est trop facile. Et ouais. par exemple, je peux gagner avec tel club, tel club, dès la première saison, je gagne tout, Voilà, c'est trop simple. Mais c'est trop simple parce qu'ils savent déjà ce qu'ils font. Euh, ouais, va moi... dire, le jeu est trop simple, À par exemple, bah, donne, euh, <rire> envoie, envoie des coups dans une nouvelle carrière à Orléans demain revient de oui. recueillir dans 15 heures et du au oh, en fait le jeu, il est trop simple mais attends là, moi quand j'avais je... fait le là, tu vois j'avais <rire> voilà. fait première saison avec le avec Orléans je me suis fait dégager euh, en Ligue 2 je me suis fait dégager euh, je crois euh, même avant la très hivernale après j'ai fait une saison avec Arsenal pareil Arsenal et après c'est à ma donc troisième saison deuxième saison avec Arsenal où là euh, j'ai réussi à m'en sortir mais j'ai rien gagné j'ai mmh. pas gagné de titre mais bon peut-être que je suis nul c'est possible aussi hein. Mais oui. euh... Non mais enfin pas forcément, je pense ça, les, les, gens, les gens sont pas nuls, euh, je pense au pire c'est des gens qui essayent pas de comprendre pourquoi ça marche pas, mais, mais je pense pas que les gens soient fondamentalement nuls, il y a suffisamment d'outils disponibles dans le jeu et en dehors pour comprendre et pour s'améliorer relativement facilement, donc je suis pas, non, moi je trouve pas, le jeu il est pas dur, mais faut, faut être patient avec. Et il faut se donner le temps de comprendre comment il fonctionne. Allez, quelqu'un qui veut commencer là, demain, il fait quoi Il regarde des tutos YouTube C'est quoi le, plus, le mieux pour Oh, il, il peut, il peut regarder des tutos YouTube. Moi, je pense déjà le plus important que les tutos YouTube ne vont pas nécessairement apprendre, c'est de bien prendre connaissance des informations qui sont données dans le jeu. En fait, il ne faut pas hésiter à, que... à faire des, des, des, des séries euh, un peu. Euh... Enfin, euh, des carrières un petit peu test. C'est ce que tu. Ouais, -tu bien sûr, bien sûr. M même moi, je fais des tests. Donc, euh, tout le monde, tout le monde a à apprendre. J'apprends encore tous les jours en jouant à FM mais tout le monde peut apprendre. Et le truc, c'est que le jeu donne des informations. Tous les attributs, typiquement, quand on voit bah, détermination, finition, sang froid, etc. Il faut savoir que euh, quand on passe la souris sur l'élément, le, le jeu fait apparaître un, une fenêtre pop-up qui donne la description de l'attribut en question. Et ça marche aussi pour les consignes dans les tactiques, etc. Et je pense que le problème majeur qu'ont pas mal de joueurs, c'est qu'ils partent du principe qu'ils savent. Euh, genre, bah je sais que les gens, ils partent du principe que l'agressivité, c'est la note de... de violence, entre guillemets. Quelqu'un qui a 20 en agressivité, il part du principe qu'il va recevoir une pute carton tout le temps. Alors que c'est pas forcément ça. N'Golo Kante a une très grosse note en agressivité. Mmh. Mais il a une note en violence qui est très faible. Donc, au final, il ne va pas voilà. tant faire de fautes et pas trop prendre de cartons que ça. Il n'est pas violent du tout. Voilà, exactement. <rire> et... Mais du coup, et de la même manière pour les tactiques, et c'est là où c'est plus vicieux, c'est que quand il y a des consignes à base de passer dans les espaces, jouer le ballon en surface, etc., les gens, ils ne prennent pas forcément conscience de ce que la consigne veut dire pour le jeu, mais pas du principe pour moi, c'est ça. Ah oui. Et du coup, ils peuvent faire des erreurs et peuvent faire des choix qui euh, se court-circuitent les uns avec les autres et ouais, du coup il n'y a pas c'est ce... hein. ça et alors qu'une bête dix minutes passées à lire chaque élément euh, éviterait ces problèmes là incroyable et eh bah ben, écoute franchement c'était très très très intéressant j'ai instructif ouais j'ai adoré j'ai adoré ce live euh, la petite tradition au mardi débat hein, les gars vous avez euh, votre petit temps à, à vous pour parler de ce que vous voulez boy des vas-y commence t'as pas beaucoup parlé ce ouais ça. Ouais, non, moi j'ai trouvé, bah, en fait, j'ai laissé Gourou parce que tous les, enfin, tous ces, tous ces avis, toutes les réponses étaient très pertinentes, très intéressantes. Et, euh, moi je voulais remercier Gourou, voilà, d'être, euh, d'avoir accepté notre invitation. J'ai beaucoup aimé ce live. En effet, j'ai moins parlé que d'habitude parce qu'encore une fois, je ne suis pas expert en la matière, mais j'ai posé des questions qui, à mon sens, euh, voilà, je pense qu'il y a, il y a aussi des, des peut-être des nouveaux sur, sur FM ou des personnes qui ne connaissent pas trop. Et finalement, euh, ouais, on en apprend beaucoup. Moi, c'est vraiment cette dimension que tu as su très bien expliquer entre euh, l'IRL et le jeu, et vraiment cette dimension euh, club qui m'a intéressé à, à fond, de me dire que finalement, il y a plein de paramètres, plein de métriques. Et tu sais, ta database, finalement, elle, elle, elle augmente et que tout amateur de foot ne peut qu'admirer en fait ce délire-là. Moi, je trouve ça fascinant. honnêtement. Mmh. Je suis comme. Je suis un FMX, hein, comme j'ai dit à chaque fois. Mais <rire> moi, en fait, je trouve, je trouve cet univers incroyable. À partir d'un jeu, tu arrives à développer autant de contenu externe. C'est génial. Et merci encore une fois, en gros. J'ai circulé ouais. cette émission. Avec, avec plaisir. Bah, C'est partagé. C'est ta parole à toi. Qu'est-ce que tu veux nous dire euh, Déjà, ou... merci, euh, merci de m'avoir invité. Ah, t'es chez toi, ça, ça, fait, à euh, Monaco. ça fait plaisir. Ah, à... Ça fait d'autant plus plaisir. <rire> <rire> <rire> Donc, euh, non, après, voilà, tous les. Tout, euh, tout, toutes petites choses avec les, les réussites du côté monégasque. Bah, ça fait plaisir en tant que supporter du club, forcément. Il y, a un petit, euh, il y a un petit côté cœur qui parle en plus que juste faire une intervention et pour parler de FM. Qui de, déjà, de base, je pourrais en parler des heures euh, du jeu. C'est ce que je fais tous les soirs déjà. Mais, euh, mais, mais ouais, donc c'est encore plus sympa de le faire avec euh, pour, pour l'ASM comme ça. C'est euh, cool. Super. Et, Et ben, merci pour l'opportunité, en tout cas. Ah, bah merci, à merci encore une fois à Monaco de nous donner l'opportunité de faire cette, cette émission qu'on adore avec Hidekun, c'est notre bébé. Euh, on veut la continuer le plus longtemps possible sur plein de sujets possibles. Il y a plein de choses qui arrivent dans les semaines à venir. On va parler de jeux mobiles, on va parler de Sora, on va parler de plein, plein de trucs avec toujours des invités exceptionnels. Merci beaucoup, mon gourou. Je vais merci. juste faire une, une dernière réflexion. Vas -y, vas -y. Je vois qu'il y a des gens déçus, que leurs questions n'ont pas été répondues. Euh, mmh. Si vous me taguez sur Twitter avec vos questions à 99% du temps, euh, je réponds dessus. Ouais, Désolé les gars, c'est a, a 19h20h30, là déjà on dépasse de quelques minutes, euh, donc c'est pour ça, désolé, au bout d'un moment on est obligé d'arrêter. Mmh. Merci encore Gourou, merci Moïd on se retrouve mardi prochain, 19h20h30 pour Mardi Débat. Euh, bonne soirée tout le monde, et puis du coup bah, à la prochaine, hein. salut mon Gourou, ciao. Bonne soirée salut bonne à, à tous, merci après. encore les gars.